Bienvenue à tous sur ce, cette nouvelle émission Mythique. Le Love Talk avec Mythique, c'est déjà la troisième émission euh, de cette nouvelle saison hein, depuis, euh, depuis la rentrée, avec euh, une première saison qui avait d'ailleurs accueilli un de nos invités euh, du jour. On va faire rapidement le petit tour de table de cette nouvelle émission. Et je vais commencer du coup bah, par Ken. Bonjour Dina. Ça va Ça va très bien et toi Est-ce que tu es content de, de refaire euh, un petit peu euh, une émission avec, euh, avec Mythique, de reparler d'amour bah, Toujours content de partager un peu mon expérience, ouais. ça peut servir à, à du monde euh, de ouf, hein. le partage, hein. c'est mes valeurs. C'est ça ouais, et puis c'est vrai que des fois on fait des erreurs, ou on apprend des leçons qui peuvent ah ouais. être utiles à d'autres, ah ouais. même si on apprend souvent beaucoup par soi-même. Euh... J'en ai appris, ouais j'en ai appris, <rire> ah oui, oui, oui, j'ai appris beaucoup de leçons de, de la vie, <rire> la vie m'a appris. <rire> appris. Parfois c'est douloureux, mais on ah ouais. en apprend. Ah ouais. On va en parler aujourd'hui parce ouf. que tu sais que le sujet d'aujourd'hui, je vous spoil un petit peu, mais ça va être un petit peu compliqué, ça va être la rupture. Mais avant, avant de se lancer dans le sujet du jour, euh, je, vais, je vais continuer par notre autre invité, si tu le veux bien, euh, mon Annick. Vas-y, vas-y. Élodie, bienvenue. Salut, Dino. Notre coach en amour. Euh, oui, toujours là. De retour, c'est ça. Euh, voilà, elle est à la maison, là, ça y est. Euh, tu te sens bien Toujours très heureuse d'être là. Donc, euh, et c'est un de mes sujets fétiches. C'est petit... vrai ouais. Ah. Ouais, ouais. La rupture, comment se remettre, etc. C'est vraiment <rire> un sujet que j'adore. Est-ce que tu vas nous partager peut-être tes ruptures à toi on verra. <rire> ça a commencé. <rire> les ruptures, moi, j'adore. Ok. <rire> le sujet, alors, le sujet. Elle, elle a dit le sujet. Elle a pas dit le, la rupture en elle-même. Hein. Euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on aime beaucoup expérimenter dans sa vie, les ruptures, mais peut-être que euh, la dernière personne autour de cette table ne bah, sera pas d'accord avec bah, moi. Elle ouais. est souvent pas d'accord avec moi. Euh, C'est Nanix, comment ça va bah, J'ai souvent, ra souvent raison. en J'ai hein, ça, ça, dit que tu n'es souvent pas d'accord. J'ai souvent raison. Hein Voilà, merci. Ouais. merci Déjà, ça la part, part d'un très mauvais pied, à mon vois, avis. C'est de mauvaise ah, fois qu il qu il qu il est... comme, Je pense comme ça. C'est de, de mauvaise ça, fois Ça est... part mal. Je vais compter sur toi pour m'épauler un peu. <rire> ah oui, tu Apparemment. pensais avoir un allié et en fait... Ouais, enfin... Non, mais bon, comme bon, souvent. T'as hein, l'habitude Moi, ouais, hein. bon, j'ai l'habitude d'être seul contre tous, c'est pas grave. <rire> ça me va très bien. Comment vous allez ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission mythique Du coup, on va parler de rupture, oui, c'est vrai. Et j'ai des expériences à vous raconter. Oula, je sens qu'il a des trucs à dire Ouais, ouais, j'ai des choses. Compliqué. À... Ça va aller. À non, mais lover. déjà, tu es un ça homme voit, es un lover. Il est un homme heureux aujourd'hui. Ça se voit, se voit. Oui, ça se voit. Ouais. Ça se voit. C'est le point de départ de la conversation, il faut être sûr que Nanik c'est un homme heureux Je répète, que ça se voit, ça se voit. <rire> <rire> Mais oui, ça, ça se va voit qu'il Donc effectivement, euh, la dernière fois, on s'est demandé s'il fallait tout dire euh, lors de la rencontre, ou plutôt s'il fallait tout se dire euh, sur l'appli, quand on se présente, etc. S'il fallait le dire très vite ou s'il fallait prendre son temps. En ce jeudi après-midi, on va donc parler de comment surpasser sa rupture et surtout quand même sur une note positive, comment on va chercher l'amour à nouveau après avoir eu une rupture qui peut être parfois difficile. Donc pour ça, on va bien sûr échanger entre nous sur le plateau, mais on va aussi échanger avec vous, le chat, parce qu'on a Marie, normalement, qui est en régie. Oui, bonjour à tous. Wow. Ça va bien, Marie. Ça va, ça va. J'entends des voix. Est-ce que tu peux... Te... On peut avoir le son de Marie un tout petit peu plus fort en plateau, ça nous aiderait, parce qu'en plus, Marie, tu as le son du jour, non le son pour, euh, pour le chat. Le son que tu n'entends pas. Oui, oui, même, oui. le son que tu j'entends pas. pas. Alors C'est pour ça que je n'entends rien. Est-ce qu'on peut faire un test son Twing. doing. Ah, ah Donc Dina, tu sauras que quand il y a ça, il faut, faut enfin, me donner la soir, parole. Elle en fait. Elle ne saura pas, mais on va lui dire. Voilà, <rire> c'est ça. Comme d'habitude, si j'entends pas, vous me le dites. Vous, en, vous avez entendu de la poussière de fées. Moi, j'entends ça. Hein. De la poussière de fées Ouais. Mmh, J'avoue, un petit côté clochette si si un peu un ouais, ah, son la poussière un, de... petit côté... un, de... un, petit com... un petit côté conte de fées ah, aussi On s'envole alors ouais, ouais ça me paraît ça mille en vrai. tout cas comme expression poussière de fées ouais bah c'est tu sais mon pseudo c'est the Feridina. c'est vrai voilà. Ça ne, ne s'invente pas euh, Donc euh, dès que vous aurez une question euh, Sur le chat, euh, évidemment Marie euh, vous lira et nous lira Votre question pour qu'on puisse essayer d'y répondre Tous ensemble, tout au en long de l'émission Évidemment, Elodie, notre coach En amour, tu, tu nous donneras tes meilleurs conseils Oui, voilà, parce que c'est bien beau de vouloir Parler de rupture, mais on veut des conseils pour surmonter La rupture. C'est très important les conseils Dans ces périodes-là. Oui, ouais. Ouais, quand on est Un petit peu désemparé, euh, ouais. c'est sûr que C'est le moment. Et on jouera Également un jeu de société. Aujourd'hui, oui. on remplace le créneau dans plateau, en plus c'est parfait, Exactement. on va jouer à un jeu de Exactement. société. Euh, donc on vous présentera ça euh, tout à l'heure sur la thématique de l'amour. Mais sans Roff et Maxi Dan, du coup. Non, voilà. non juste euh, entre nous. Entre nous voilà. Voilà. Mais sur la thématique de l'amour et évidemment on terminera l'émission avec les bons plans euh, du mois de novembre et de décembre pour savoir euh, où sortir avec euh, votre premier date, même avec euh, votre amoureux, amoureuse, euh, va savoir. Alors, on va vous proposer donc, comme d'habitude, un petit code promo pour vous inscrire sur Mythique aujourd'hui avec une remise de 30%. Et vous le savez, si vous nous suivez depuis quelques émissions, le code, c'est Love Talk. C'est le nom de l'émission Love Talk, parce qu'on parle d'amour. Donc voilà, vous avez une commande dans le chat, c'est pour l'exclamation Mythique. Comme ça, vous avez le lien pour vous inscrire avec le code promo aujourd'hui, moins 30%. Nanix, je te laisse lancer le... On y va le sujet du mois, ouais. comment retrouver l'amour après une rupture, ça va être le thème de cette émission. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment, bon, alors qu'on commence par le début. Ah, bon, oui. Parce que c'est bien beau de dire retrouver l'amour, mais déjà, il faut qu'il y ait fait la rupture. Il par... faut commencer par un moment douloureux. Il faut commencer par le douloureux, donc on va commencer par la rupture et comment faire le deuil de sa rupture. Et là, je regarde, je vois le regard de Ken là, qui me regarde les yeux dans l'eau. Mmh. Rupture, est-ce est que ça t'est déjà arrivé Première question, est-ce que peut-être que voilà, tu n'as jamais été largué, tu n'as jamais largué ou est-ce qu'il y a déjà eu des ruptures dans ta si, vie mon Si, bah, une rupture. Hein. J'ai connu vraiment que deux relations dans ma vie. Donc euh, si pour en connaître deux, il faut qu'il y ait une rupture au milieu de ces deux relations. Euh, <rire> euh, ouais, J'ai connu une grande rupture. Hein. C'est euh, vraiment une relation de quatre ans, un peu plus de 4 ans. Et, et, euh, et, ouais, et, donc tu et en, en as eu, eu qu'une Ouais, mais elle a, été, euh, elle a été un, ah importante, bah, elle a été importante quoi ah bah elle était très importante dans ma vie oui. difficile difficile oui et très certainement difficile ça c'est sûr et certain mais euh, pas inutile ah voilà, ouais. là, bah oui on, on tire pas j'en tire pas que de mauvaises choses en tout cas de, de tout ça c'est des choses qui euh, qui apprennent aussi qui forment qui te font remettre aussi un peu en question toi euh, et euh, qui te permet peut-être euh, d'en des prochaines relations, d'envisager les choses différemment, d'être peut-être un peu meilleur, de comprendre un peu mieux quel type de personne il te faut euh, auprès de toi. Donc, euh, on va dire que de, de la rupture, euh, c'est bien sûr, il y, y a eu beaucoup de tristesse et de douleur, mais il y a aussi pas mal d'enseignements euh, que, que j'ai pu tirer de tout Alors, ça. Il faut là. que je te pose la question. Euh, dans cette rupture, est-ce que ça a été un choix de ta part, est-ce que ça a été un choix plutôt de, de son côté euh, Comment ça s'est euh, déroulé C'est euh... elle. elle qui rentrait un jour à la maison et qui, euh, qui a dit qu'elle voulait se séparer. Voilà. Waouh wow. ah ça c'est les, ça, les oui, moments ça. où euh, ah, tu t'y euh... attendais ou... en, en vrai, non, parce que j'étais un peu bercé d'illusions, euh, mais ça faisait pas mal de temps déjà que ça n'allait pas. Voilà, donc, ça, tu euh, le savais on enfin, était déjà Vous dans... en parliez déjà Oui. On était déjà dans une période où on essayait de faire en sorte que ça aille mieux, tu vois, dans notre couple. Et euh, même si dans ma tête, euh, j'envisageais pas la rupture. Parce que j'envisage assez peu l'échec hein, généralement. Tu, tu, tu euh, qualifies d'échec cette, cette rupture Ou alors à cette époque-là, peut-être que tu voyais la rupture comme un échec Alors je, je ouais hmm, ouais quand même un peu ouais quand même un peu oui oui l'envisage comme échec mais pas spécialement euh, peut-être pas au sens dans lequel tu, tu l'entends parce que en, en vrai enfin dans, dans cette rupture il y a, on va dire qu'il y a des dommages dommages partagés. Et même si c'est elle qui a demandé à ce qu'on se sépare, euh, ça m'a permis aussi de faire un peu le point sur euh, qui, euh, qui a les torts, qui a les raisons un peu dans, dans cette relation et qu'est-ce qui nous a emmené à faire, à faire ça. Vous avez pris le temps et de le faire ensemble, ça, ce point-là ou... Disons qu'on en a beaucoup discuté et c'est quelque chose... Enfin, euh, à, à la base, j'avais quand même beaucoup de mal à admettre mes propres erreurs et mes propres torts. Voilà pourquoi je, je parle d'échecs. Parce que je pense que je n'ai pas réussi vraiment à me remettre en question moi-même euh, à l'époque, à la fois dans cette rupture et à la fois dans, dans, cette, relation, dans cette relation à, à l'époque. Je pense que si j'avais réussi à, à, me, à me remettre en question ou au moins à poser un peu les bases de ce qui n'allait pas, euh, déjà j'aurais vécu la rupture bien plus naturellement. On serait probablement séparés plus tôt et euh, on serait séparés plus d'un commun accord. Ah ouais, tu penses que je du pense. coup, vous seriez séparé plus tôt Si t'avais avais fait plus le point sur oui. toi-même et sur, euh, sur la façon dont votre relation fonctionnait Oui, oui, parce que je... sincèrement, je rejetais systématiquement les torts des problèmes de notre couple sur elle. Mmh. Euh, alors que, ah, en vrai, les... C les torts sont vraiment partagés. Vraiment, vraiment, vraiment partagés. Et j'avais beaucoup de mal à entendre et à écouter ce qu'elle me disait du pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ouais. euh pour moi il y avait des euh, il y avait tu vois il y avait des, des, des faits que je prenais comme euh, comme, euh, comme comment Actés qui était euh, voilà ces faits là c'est à cause de ça que ça va mal entre nous mais euh, jamais j'envisageais le pourquoi est-ce que tout ça est arrivé tu vois ce que je veux dire du coup, la rupture a permis de réfléchir à ça et d'intégrer le fait que il y avait tu avais aussi une part de responsabilité <coughs> dedans quoi. je pense que c'est arrivé quand même beaucoup plus tard parce que ouais. étant donné que j'ai pas fait ce bilan là assez tôt dans ma tête ça, pour moi, ça a juste été euh, une, une période de, de, de grande, grande, grande souffrance. Voilà. Oui, parce qu'en même temps, si tu cherchais pas réellement à comprendre non, moi euh, le de fond faire, du problème... Oui, J'essayais essayé de faire en sorte que ça marche, tu ouais. vois, entre nous. Mais en fait, j'avais du mal à envisager que c'était aussi peut-être à cause de moi que ça marchait pas. Voilà. avais quel âge, pour avais, par curiosité J'avais plus c'était il y a plus de 6 ans. donc euh, Quel âge j'avais J'ai quel âge 37 ans, j'avais 30 ans, je venais d'avoir 30 ans. Okay. 29-30 ans. Donc pour toi, tu n'avais quand même pas la maturité. Je ne juge pas, hein, je, de, je demande juste à, à ce moment-là de. Je ne sais pas, pas, pas c'est forcément une histoire de, de, de maturité. Je ne sais pas, ouais, je pense qu'on peut voir ça peut-être comme de l'immaturité. Disons que ça veut dire que c'est une immaturité de gestion de couple. C'était ma première longue relation. Ouais. Peut-être que gérer, gérer un couple. Euh, sur du long terme, passer le cap des trois ans, aller un peu plus loin euh, c'est quelque chose franchement que je me voyais traverser naturellement parce que tu vois je ne veux pas spécialement de problème tout allait bien euh, moi ouais, personnellement dans, dans, dans notre euh, couple En fait, la pour moi tout allait bien hum. mais à aucun moment je me suis dit bah non en fait il y a des choses qui ne vont pas et peut-être que c'est aussi à cause de moi que, que ça ne va pas, identifié des problèmes bon, qui étaient quand même des problèmes un peu un peu réel, mais qui n'étaient pas les seuls problèmes de notre couple. Ouais, et qui n'étaient plutôt pas de sa faute. Je élodie, vais rebondir, ouais, ouais, je vais rebondir là sur ce que dit Ken, parce que c'est très courant finalement. Euh, les, les deux éléments euh, importants que tu, tu mets en avant, c'est d'un côté les œillères, et, euh, et ce côté illusion je, je vois pas je vois pas vraiment ce qui se passe je me dis que bon ça va etc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui est effectivement alors, soit très dangereux pour le couple soit effectivement qui retarde quelque chose qui est souvent inévitable mmh. qui est la séparation et puis le côté victimisation moi je tiens à rappeler vraiment quelque chose qui est important c'est que un couple c'est une co-responsabilité et une séparation c'est toujours une co-responsabilité il y a pas c'est ta faute si on se sépare ça n'existe pas oui, et la voit relation pas qui se sépare comme ça pas parce pas. que il y, y a souvent une personne qui, qui va est dire pas à l'autre, je veux me séparer de toi. C'est pour ça aussi qu'il y a déjà oui. un peu cette dualité, parce que y a, ça vient souvent, pas tout, pas tout le temps, d'une volonté individuelle. Euh, une volonté individuelle ouais. Alors oui, et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup euh, travailler euh, à mes coachés. J'en profite pour passer le, le conseil. Même quand les, les, les coachés se sont fait larguer, je leur demande toujours quel était leur pourquoi à elles. C'est-à-dire que comme c'est une co-responsabilité, une séparation, même si c'est l'autre qui a décidé que ça se terminait, en général, il y a toujours une raison pour laquelle, pour soi, c'était la meilleure chose aussi. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte parce qu'on est dans un espèce de flou. Et bon, en plus, il y, y a une question d'égo aussi. Au-delà du cœur, il y a une question d'égo qui se joue quand, le rejet. Euh, quand, on se fait, euh, quand on se fait larguer. Euh, sauf que quand on prend un petit pas de re recul, on se rend compte que si on est vraiment euh, réaliste et qu'on regarde vraiment la relation telle qu'elle était, on, a, on aurait aussi un pourquoi ça se termine. Ouais, c'est pas que l'autre qui avait un point Est-ce que ça t'arrive d'avoir des coachés qui arrivent justement peut-être pour leur premier coaching et qui ne savent pas pourquoi ils ont été largués Alors, beaucoup. C'est-à-dire que ça aussi, et ça, ça n'aide pas pour passer à autre chose et pour, et pour faire le deuil. C'est euh, cette quête du pourquoi. Pourquoi Pourquoi qui, qui, qui tourne en boucle et qui rend fou hein, parfois. Euh, et il y a vraiment quelque chose qui est très important, c'est que moi, je leur dis direct, en fait, tu sais pourquoi. C'est-à-dire que on est dans les mais illusions, le comme disait Ken, <rire> mais, tu, mais tu le sais parce que, à moins qu'on tombe vraiment sur, sur quelqu'un, etc. Mais dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe Au fond, les raisons, la personne, soit elle les a exprimées, soit elle les a montrées d'une manière ou d'une autre, ouais. mais les vraies raisons, on les connaît. Totalement. Tu, tu ressens ça aussi ouais, ouais, complètement. Même si tu n'avais pas exactement les mots sur... Euh... Oui, Marie, je t'ai entendu. Même si tu n'avais pas <rire> exactement les mots sur le, le pourquoi de la rupture. tu enfin... On avait déjà eu des discussions, on avait déjà posé et identifié des problèmes sur ouais. la table que j'estimais pas être des problèmes... Euh... Ou pas assez importants ouais, bon... à tes yeux. Ou pas... Assez important à mes yeux, et exactement, oui. pas assez important à mes yeux. Voilà. Je, je sens qu'il qu y a des choses à dire, mais avant ça, T'as entendu la musique J'ai entendu mais la poussière on, de fée. On a step up ah. dans cette émission, c'est terminant qu'elle ait la musique. C'est la, la première fois, ah. ah. calme-toi. Marie, dis-nous, quelle est la question du chat oui, on a Comet Café qui nous dit, la rupture est plus souvent causée par l'environnement, travail, famille, rythme de vie, que par les personnes elles-mêmes. Qu'est-ce que Ouf. vous en pensez Ouf, on n'est ah, euh... pas d'accord. Non. Non, du... non, il y a plutôt du non. C'est une affirmation une fois, de notre avec... amie chat. On est d'accord avec dit. on est d'accord ensemble. C'est merveilleux. Ah, je suis incroyable. On y arrive, on y arrive. Alors, bah, tu, tu... Alors vas-y, Nanique, tu n'es pas d'accord avec le chat. Bah... Ils non. vont te le faire Alors, payer. Hein. Non, non, ce... je plaisante. Non, non, mais ça peut être une raison. Mais ce n'est pas la raison principale. Dans la façon dont il l'exprime, c'est presque plus à cause de ça que par rapport aux gens. Non, c'est... Euh... Enfin, après, les gens peuvent ne pas s'adapter à leur environnement et ça peut être une, une des euh, circonstances, mais c'est rarement pour moi la cause principale. Est-ce que ce ne serait pas encore se cacher, Elodie? Euh, euh... C'est exactement ça. Alors je vais encore utiliser ce mot-là, mais je crois que dans le cas de la rupture et du couple, c'est un mot qui est très important, c'est la notion de responsabilité. L'environnement, le contexte n'est pas responsable de nos choix, n'est pas responsable en lui-même. C'est nous, notre perméabilité à l'environnement qui est responsable. Mais mmh. ce n'est pas, pas le contexte. On peut avoir un contexte défavorable et ne pas être perturbé par le contexte. Ouais. Donc c'est très important, euh, et je crois que c'est un axe d'évolution qui, qui est important à signaler aux, aux gens qui nous regardent, c'est que prenez la responsabilité, pas en mode faute, hein, c'est pas, pas le but, mais on est absolument responsable euh, de à quel point on va écouter les autres, à quel point on va se laisser influencer, à quel point tout ça, et on a moyen de, de, de se protéger aussi de l'environnement. Oui, puis ça peut être une bonne chose, c'est aussi le moyen de découvrir euh, probablement qu'à terme deux personnes ne sont pas si compatibles qu'elles pensaient l'être, euh, tu vois, au, mm -hmm. au final. Hein. Et même si tu penses que tout va bien, s'il y a rupture, c'est peut-être aussi parce qu'il y, y a aussi des, enfin, un problème d'incompatibilité de comportement euh, et, euh, et comment, de, de, de vie ou de point de vue. Donc c'est... C'est aussi, c'est aussi assez important. Tout le monde réagit de toute façon différemment, euh, que ce soit dans son couple ou dans la vie de tous les jours par rapport aux événements qui l'entourent dans son dans son environnement. Et on a tous nos caractères bien différents. Certains vont aimer des caractères très fermes, directifs, décisifs. D'autres vont préférer des caractères un peu plus calmes, posés, etc. Ça ça, ça, ça dépend. Mais euh, il faut il faut se dire que s'il y a un problème et si ça mène jusqu'à la rupture de ton couple, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui tient de l'incompatibilité de caractère qui, au quotidien, parce que c'est mis bout à bout, jour après jour, ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ouais. devient quelque chose qui est non négligeable et qui devient on va dire pas l'idée du bonheur que l'une ou l'autre personne se fait mais si l'autre ne se fait pas cette idée du bonheur, quoi qu'il arrive tu ne pourras pas avoir le bonheur avec quelqu'un qui ne se fait pas cette idée du bonheur, mmh. donc quoi qu'il arrive tu es dans l'incompatibilité, il n'y a pas de faute à en parler, c'est une incompatibilité de caractère sur le long terme des choses que tu ne peux malheureusement pas anticiper même après deux ans, parfois même après trois ans, c'est pour ça qu'on dit souvent il y a des caps, des, des ouais. paliers, mmh. puis des gens Change, les gens évoluent ouais. aussi euh, au, fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du temps et... Euh... Généralement le recul tu l'as avec les années sur, sur, ta, voilà. sur, ta, sur les années, sur ce que tu fais sur ce que tu deviens et aussi parfois sur ce que l'autre devient c'est à dire que quand tu larges quand tu te sépares euh, et que tu vois comment la personne évolue, tu te dis, bon, bah, peut-être que finalement, ce n'était pas une si mauvaise décision. puisque Exactement. moi, j'ai évolué de cette manière-là, elle de cette manière-là, on n'a plus grand-chose à voir l'un avec l'autre, et on est bien. Donc, euh... Mais quand tu dis ça, moi, je suis dans la majorité d'accord avec ce que tu as dit, euh, mais j'ai aussi cette profonde sensation, et je crois qu'on en a parlé à la dernière émission, que euh, dans le fond, on ne change pas. Donc, on peut, euh, une personne peut évoluer, je pense qu'on voilà, on peut devenir euh, peut-être plus mature, euh, plus intelligent et même avoir des caractéristiques qu'on a euh, quand on est, quand on grandit, qui peuvent se, se développer. Tu vois, par exemple, moi, j'étais pas autant extraverti en grandissant. Je le suis devenu vraiment avec les années. Mais, mais quelque part, je suis persuadée que c'était un petit peu au fond de moi, de base. Mmh. Euh, donc, euh, donc, quand tu dis voilà, on se, rend, on se rend compte que les autres vont changer et que du coup, la personne n'était pas faite pour nous. Je ne suis pas à 100% d'accord avec ça parce que, tu, en plus, tu vas le voir. Tu vas voir la personne qui va évoluer des années après. Là, tu, ouais. tu auras un exemple d'ailleurs de personne qui a évolué différemment mmh, euh, de, de quand... Peut-être. voir à partir du moment où, euh, où vous avez rompu ensemble. Peut-être, peut Mais, peut euh, mais est-ce que ce n'était pas au fond d'elle à, à ce moment-là Oui, euh, mais peut-être et... peut que l'élément bloquant, c'était moi ou nous à ce moment-là. du coup Et qu'il fallait qu'il y ait cette rupture pour qu'elle puisse se développer... Euh... Après, euh, ouais. Une rupture n'est pas une, une pas une mauvaise chose dans une vie. Hein. Ça peut être une libération. Chez, pour, pour euh, Forcément, tout de suite, sur le moment, c'est douloureux parce que ce n'est pas agréable et que ça fait mal. Mmh. Mais avec le recul, euh, tu veux peut-être que je... Bon, dans mon cas... Bah, mais vas-y, bah si, les pieds dans le plat voilà, C'est <rire> vrai que j'ai plus souvent... Bon, ce n'est pas un concours, mais j'ai plus souvent été largué que je n'ai largué. Mais les fois où j'ai largué. Ce n'était pas forcément pour des raisons euh, d'ordre amoureux. Une fois, en l'occurrence, oui, mais les autres fois, c'était vraiment parce que c'était pas possible, pour plein de raisons diverses. Moi, je pense à une relation importante que j'ai eue, on va dire l'avant-dernière, avant celle d'aujourd'hui, mm -hmm. euh, dans laquelle moi j'avais eu un drame personnel, un deuil, qui m'a profondément affecté. Et en fait, à ce moment-là, je ne pouvais pas être socialement avec des gens. Je commençais à devenir de plus en plus nerveux. Presque euh, trop nerveux, quoi. Tu vois, j'avais la voix très vite j'avais toujours envie euh, euh, d'être de, de, de, bah nerveux, quoi. J'étais pas bien. J'étais à fleur de peau ouais. et je supportais pas la compagnie des gens, je supportais pas d'être euh, repris, je supportais pas d'être contesté, je supportais pas qu'on qu qu me dise parfois mes cas de vérité. Donc je me rendais compte que là, je devenais toxique pour mon entourage. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti vivre euh, quasiment deux ans, deux ans et demi tout seul. J'ai choisi de me, une retraite. Ouais, vraiment, je suis parti. connais ah, une... oh, euh... Mais donc, tu l'as <rire> senti que t'étais à fleur de ah bah Côteau En fait, un de... jour, il euh, y a eu une dispute. Euh, Avec donc euh, l'ex dont tu voilà, parlais. Voilà, en l'occurrence. Euh, parce que je suis rentré du travail et euh, je suis monté. On avait un duplex à l'époque. On dormait en bas il y avait le salon en haut. C'était important. Je suis parti euh... en haut et je fais ma vie, quoi. Et à un moment donné, elle arrive en me disant, mais t'es sérieux Tu viens même pas me voir, etc. Et euh... ah, tu dis pas bonjour, toi bah, En mode, vu l'heure, je me suis dit qu'elle dormait, etc. À l'époque, je faisais des je travaillais de nuit, tu vois, je finissais assez tard. Et euh, je me suis dit, enfin, tu vois, j'étais dans mon truc, voilà, je, je m'isole au maximum, quoi. C'était même, pas... même pas fait quelque chose contre elle. Et je rebondis sur ce que disait Ken, c'est que pour moi, c'était ouais. mineur. Pour elle, c'était majeur. Je l'ai compris bien après, en fait. Et en gros, elle monte, elle me rejoint, elle commence à me dire mes quatre vérités et euh, je me rends compte que j'ai à ce moment-là, j'ai envie, en, envie de faire n'importe quoi, quoi quoi, du un un coussin à travers, pas sur elle, à travers la pièce, etc. Enfin, je me dis, mais si je commence à penser comme ça... Enfin, on, on arrête, je deviens toxique pour elle. Est-ce que c'était juste que tu n'étais pas prêt à ce moment-là à l'entendre et tu n'étais pas prêt à gérer une relation amoureuse Déjà, le détail important, c'est qu'entre elle et moi, c'était toujours assez... On était toujours dans une zone de conflit. Il y avait des grandes périodes où ça se passait bien et des périodes où ça se passait moins bien. On se disputait relativement assez souvent. J'ai un caractère un peu de merde. Elle avait un caractère <rire> un peu euh, compliqué. Donc, on pas dit ça, <rire> ça, je le dis. <rire> euh, voilà, je ne suis pas facile à vivre. Et oui, euh... pourtant, j'ai l'air sympa comme ça. Ah bah, bravo. Mais... Eh, mais au moins c'est bien de le reconnaître bien. Et, euh, et du coup on avait, on avait deux forts caractères et, euh, et pourtant au moment de, de ce deuil là enfin de ce décès, elle était là pour m'accompagner pour le deuil, elle a été incroyable, alors que je me rappelle lui avoir reproché, mis dans la tronche oui t'étais pas là, alors qu'elle elle a été incroyable mais ça je m'en suis rendu compte après, après. Et, euh, et si tu veux j'ai dit à ce moment là écoute là je prends mes affaires je me je, je, je casse, on arrête le soir même, je dis, écoute, c'est bon. Moi, demain, je suis plus là, je me casse. Donc, là, fait bien sûr, crise de larmes, etc. Je dis, non, mais là, je, je, je veux pas, je voudrais pas me retrouver dans une situation où ça déborde, où ça va dans tous les sens etc. Là je deviens toxique pour moi je toxique ça, pour euh, toi. C'est un peu ça que, dont je parlais quand je dis euh, les changements de, de caractère, c'est pas ce que ton environnement peut apporter comme changement dans ton caractère tu vois un décès par exemple c'est quelque chose qui peut affecter mm -hmm. beaucoup le caractère personne alors oui peut-être fondamentalement tu changes pas tu restes le, le même. Ça peut rapprocher mais, aussi voilà. hein. Je parlais de trucs comme ça, je mm -hmm. que pour moi rien n'avait euh, changé ni non, mon caractère, ni son caractère, rien du tout je parlais pas de mon cas en particulier je dis juste que ça peut arriver, il y a des événements qui, peut, voilà, qui, un aussi, un qui un peuvent aussi inverser la vie. Tu vois. Moi, j'ai eu mon meilleur ami, c'est bon, drôle, les circonstances n'étaient pas, mais en soi, qui avait eu le, la même chose que moi quelques années auparavant, lui, ça l'avait soudé avec sa copine. Un décès, même, pareil Ouais, sauf qu'il m'avait quand même expliqué qu'à ce moment-là, il comprenait un peu la situation parce qu'il me disait « ça nous a soudés parce que j'ai réussi à laisser couler certaines choses. » mais il me disait, la seule chose que j'avais envie de faire à ce moment-là, c'était la fuite en avant. Je voulais être seul. Moi, elle était là et j'ai toléré sa présence et sur le long terme, ça a pu passer. Moi, je ne pouvais pas. Je ne voulais vraiment pas tolérer la présence de, de qui que ce soit. Et, euh, et après coup, bon, plusieurs années, bon, évidemment. Déjà, t'es resté deux ans alors. C'est ça que ouais, ouais, deux, ans, deux, deux, ans, ans seul, deux ans tout seul. Okay. Voilà. moi j'avais quand même des nouvelles j'avais quand même euh... j'avais quand même j'avais quand même des nouvelles etc on, on restait un petit un peu en contact Je sais que début elle a grave morflé évidemment hein, voilà, c'est bah, pas euh... ce qu'elle voulait etc et quelque part c'est pas ce que je souhaitais non, non plus mais je le souhaitais quand même parce que j'ai pris la décision et je l'ai assumé je décide ça faut que je sois responsable jusqu'au bout par contre Quelques années plus tard, avec réflexion, je me suis rendu compte, puis en plus, il y a toujours les amis qui sont à dire Mais vous étiez pas fait pour être ensemble, et vous avez ah. vous disputer, et ceci, et cela, bref, hors ça, euh, voilà. Hein, les fait, euh, avis des gens Le grand déballage, quoi. Euh, <rire> euh, au fait, je t'ai pas dit que. Et, et les langues se délient une fois. Voilà, les langues, plus avec les, la les, les langues se délient, les masques tombent. Euh, <rire> et en réalité, je me suis surtout rendu compte que je me suis dit Sur quelle base notre relation, elle était Et je commençais à réfléchir en me disant Si notre base, elle était vraiment solide, on aurait surmonté ça. J'aurais pu accepter sa présence. J'aurais pu tolérer certaines choses. J'aurais ouvert la porte pour qu'elle puisse me calmer, me tempérer, me faire du bien. J'ai jamais ouvert la porte parce que j'avais peut-être pas assez confiance dans, en elle et en nous pour ça. Peut-être parce qu'il y avait trop. il euh, y a eu euh, trop trop, euh, trop de disputes avant. On avait eu déjà eu un écueil où, en gros, il y avait une histoire un peu sombre. Elle m'avait fait, fait un sale coup euh, qui a fait que j'ai perdu confiance dans cette personne aussi, à un moment donné. Et je pense que la confiance, quand tu la perds une fois, c'est très, très compliqué de la redonner. Et du coup, après affection je me dis, elle eh, t'a fait ce sale coup, t'as perdu confiance. Mais au moment où t'avais le plus besoin de quelqu'un proche de toi, tu t'es dit, c'est surtout pas sur elle que je pourrais me reposer. Mais ça, c'était pas conscient. Moi, je voyais plutôt le côté, je perds je vraiment, je vraiment, perds des pieds. Je Je, voilà. je, je crois que c'est plutôt ça, en fait, parce que ce qui est très important dans ce que tu dis, c'est que souvent, on a tendance à croire que si on se sépare, c'est que par rapport à l'autre. Ouais. Mais c'est aussi en fonction de soi. Est-ce qu'on est capable de vivre cette relation Peut-être on peut être capable, et à un moment, il se passe des choses dans la vie, on n'est plus capable. Et, euh, et je pense vraiment que dans ce que tu es en train de raconter, c'est quand même ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est Ok, il y a peut-être des choses que tu reprochais à, à cette personne, mm -hmm. mais au bout du compte, là, tu n'étais pas capable de vivre une relation amoureuse. Ouais. Quand on, on parle souvent d'être prêt à rencontrer l'amour. Et dans le cas de la rupture, est-ce que je suis prêt à re-rencontrer l'amour Il mm. euh, y a des moments où on n'est pas capable. Et je crois que c'est une période qu'il faut traverser être, euh, et être suffisamment conscient et patient que quand on n'est pas encore capable, mais est on n'est pas possible. C'est possible était fait. déjà dans une relation. Mais voilà. c'est le même processus c'est le même processus, c'est-à-dire qu'à un moment il se passe des choses dans la vie et, et, et des grands drames, des deuils, etc. C'est des choses quand même qui sont marquantes et qui peuvent euh, affecter toute la vie sentimentale et toute la vie affective de la personne. Mm -hmm. Et même s'il avait été capable de vivre une relation avec cette personne, il n'a été plus capable d'être dans une relation amoureuse à ce moment-là. Ouais. Donc il l'avait été, mais à ce moment-là il l'était plus. Et... Donc ça peut venir euh, post rupture, mais ça mm -hmm. peut aussi être une cause de rupture. Ça va dans les deux. Ça, ouais. ça me fait penser à une à une question. Moi c'est un truc auquel j'ai jamais vraiment cru. Euh... La pause. Oh, ah là, oh là là oh. Tu vois, c'est pas vraiment la rupture. La pause, c'est comme les filtres pour moi. Ça n'a aucun sens. Désolée. Euh... Je suis absolument d'accord. Oh, oui, mais, mais tu Cette <rire> émission incroyable. Que... Bah, au je, bout de quelques émissions, tu sais, on commencer la Parce que du coup, tu dis, donc toi, tu étais dans cette relation, ça allait de façon OK. Elle m'a demandé la pause. J'ai dit, ça sert strictement à rien. Donc, elle n'est pas à de Parce qu'à un moment donné, tu parce que cet événement a provoqué... Un, mais parce qu'en un... réalité, les gens qui disent « on fait une pause », vous savez, on sait. Global... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. On sait. On dit qu'on ne sait pas, mais on, on, on, on, on sait que de toute façon, on est dans une... tellement dans une galère ou une impasse intellectuelle pour réfléchir à la suite... Enfin, ça sent pas bon. Tu dis oui, je vais faire une pause parce que j'ai besoin de oui, mais non. Enfin, non, non, on et arrête. Tu et connais puis... pas des gens avec qui ça a marché. Franchement, j'ai pas dans mon entourage un exemple de gens qui ont pris, qui ont fait une pause et qui sont remis euh, ensemble euh, après. Enfin, non. Enfin, puis même pour avoir dans une, pour avoir été entre guillemets dans cette hypocrisie enfin, ce que j'appelle l'hypocrisie de la pause. Désolé, les termes sont forts, mais ce que je le pense. Euh, <rire> je me suis dit au... non, y a pas de pause. On fait pas de pause, ça sert à rien parce qu'au final, je sais que là, je suis pas bien. Je sais ouais. pas combien de temps ça va durer. En plus, la pause, c'est une promesse. La pause, c'est de dire, on fait une pause, mmh. je ne sais pas, de mmh. deux semaines deux mois, et puis après, on voit ce que ça donne. Mais ça se trouve, pendant ces deux semaines et ces deux mois, il peut se passer un milliard de choses dans ta tête. Ouais. Et comment tu vas justifier ça auprès de la personne Tu t'es, entre guillemets, tu t'engages à dire, on arrête là, mais on reprendra. Alors que cet engagement, il, tu n'es même pas certain de le tenir, en fait. Ah, tu ne t'engages pas à reprendre tu t'engages à re la situation Oui, Médina, soyons francs, dans la tête de l'autre, c'est quoi On se retrouve dans deux semaines pour faire le point. Qu'est-ce qu'elle va espérer pendant deux semaines et deux mois Quand tu vas le point, on va pouvoir repartir. Moi, je vais même aller plus loin que ça. Je pense qu'il y a plus de chances de se remettre avec quelqu'un après une séparation qu'après une pause. Et au-delà de ça, d'un point de vue psychologique, je suis entièrement d'accord avec Nanix. d'un point de vue psychologique, quand on propose ça à quelqu'un, mais c'est horrible parce que ça maintient la personne. Alors souvent, c'est aussi pour maintenir au chaud la personne. Mm -hmm. que moi, pour la garder beaucoup, auprès de soi. Ouais. J'ai beaucoup vu ça parce que l'autre qui n'a pas forcément choisi la pause, ça donne une lueur d'espoir. Donc ça lui empêche de faire son deuil. Donc c'est absolument destructeur pour tout le monde, ce temps de pause. Mm. Si on en arrive à un point où on est en train d'imaginer qu'une pause serait nécessaire, c'est que la relation telle qu'elle est... Elle doit se terminer telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre sur d'autres bases la relation plus tard mmh. ou jamais, d'ailleurs. Mais en tout cas, la pause, c'est un non sens parce qu'on met sur pause, même étymologiquement, on met sur pause quelque chose qu'on ne veut plus. Non, on arrête quelque chose qu'on ne veut plus. On continue sa vie avec quelqu'un d'autre ou pourquoi pas avec la personne. Je crois qu'il ne faut jamais dire euh, jamais dans la vie, mmh. mais en tout cas, ce n'est pas sain l'histoire de la pause ouais non mais, en... mais même... j'ai joué l'avocat du diable mais d'accord hein <rire> mais c'est mon rôle aussi euh, de vous faire réagir euh, beau, sur des beau, choses beau, beau. mais euh, mais non non moi non plus j'ai jamais euh, vraiment cru aux pauses mais je pense que le terme est hyper important la, la façon dont mm. on le dont, dont on définit parce que un au brec, final enfin, un oui mais au final tu peux te séparer et que la séparation ne dure que quelques semaines hm ouais. et, et dans dans les dans les faits ça aurait pu être une pause mais c'est la façon dont tu l'abélises et la façon dont tu bah la sé la séparation il n'y a pas de promesse de reprise derrière ouais. le break ou la pause il y a une promesse de retrouvailles après plus ou moins positive Alors, quoi moi as ce, des ce exemples, qui m'est arrivé Ken, bah ouais, ouais moi, la, la, ma séparation c'était juste après une euh, on va dire une pause en fait euh, elle a décidé de partir en voyage toute seule pour pouvoir euh, faire le point tu vois le bilan euh, globalement sur, euh, sur ce qu'elle ressentait, si elle voulait continuer ou pas la, la relation. Quoi. Elle est partie une semaine et demie, je crois. Ouais. Et, euh, et ensuite, en revenant, elle m'a annoncé qu'elle voulait, voulait se séparer. Parce que, que oui, c'était... Toi, pendant ce temps-là, une... t'espérais ouais, mais... que lorsqu'elle allait revenir, et ça pouvait savait Et tu savais qu'il allait faire, allait faire voilà, le point je pense que je dit, ah, la Non pause... mais c'est une promesse de faire le point, parce qu'ils n'étaient pas vraiment... Non, il a dit... Non, Ken a dit la promesse que ça, ça pouvait repartir, ça c'est quand même logique-là. Hein. Non, il n'y a pas une promesse ça pouvait repartir. J'avais un espoir, que ça pouvait éventuellement repartir tu vois. mais enfin je sais pas il y a un moment il euh, un, un moment peut-être qu'il faut aussi être capable de se retrouver seul et de faire le point sur ta vie moi je sais pas moi je ça me semblait logique de lui accorder quand même ça, enfin, qui, qui j'étais de toute façon pour, lui, pour lui empêcher de, pour lui empêcher de, non, pour l empêcher de faire ça. Non, mais fait peur, c'est la pas... rupture, on a l'impression que c'est définitif. Non, mais parce que quand vous vois. dites ça, vous ouais. stigmatisez les personnes qui disent on fait une pause et tout, mais il y a des moments, si, si on s'éloigne un peu de son couple pour faire un peu le bilan soi-même, donc bien sûr, il y a très peu de chances que ce soit euh, qu'à ouais. qu la fin, ça ouais. revienne sur mode Ah oui, d'accord, j'ai bien réfléchi, on va se remettre ensemble. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être nécessaire pour, euh, pour l'autre personne. Enfin, enfin, moi, ça me semblait quelque chose d'important. Ah, je me disais aussi, on va moi, j'aimerais bien, limite, en faire un sondage sur le chat, pour ou contre la pause et en, dans, dans les relations. c'est exactement ce qui a été fait. Oh ah, mais on a euh... le même cerveau, tu me régales, ma bosse. sœur. Oui, et dans le chat, on est contre la pause à 90%. Comme les filtres. OK, elle cool. <rire> va toujours revenir sur cette histoire de filtre. Exactement. Non mais après je pense qu'il y a posé pause, il y a, a, euh, a Ah oui, mais non. Mais dans oui. le sens où non, elle, a pris, est non, elle est partie en vacances, elle a pris un peu de distance, tu vois. Mais ouais. elle elle a pas dit enfin je pense pas que vous soyez dit les termes. Euh, on va faire une pause, genre on fait comme si on n'était plus ensemble, mais euh, on se retrouve peut-être à un moment donné. Là, c'était juste le temps d'un voyage, je pense. C'est pas pareil. C'est juste une question de vocabulaire, ouais. mais euh, ouais. vous avez l'habitude ouais, maintenant, pour moi, bien. les mots, ça veut dire beaucoup sur ce qu'on ce qu ancre euh, voilà, dans, ouais. dans la relation. En fait, oui, un temps de recul, de retrait, de partir, etc., ça veut pas dire qu'on met la relation sur pause on peut très bien être dans la relation et avoir besoin de s'aérer, de, de prendre du temps pour soi, etc. Et c'est ce, euh, ce qui a été fait. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Ken. Euh, mais l'histoire de la pause, c'est un espèce de statut un peu euh, entre les deux, ouais. qui est flou. Et vous commencez à me connaître. Moi, le flou, ce n'est pas quelque chose que je trouve très euh, constructif et positif. Donc oui, prendre du recul, prendre mmh. du temps, y compris ne pas se voir pendant un moment. Mais ça ne veut pas dire qu'on a décidé de faire une pause dans la relation. Mmh. Tu vois ça permet aussi de tester si on se manque. Tu vois ah bien sûr. Tu es loin de l'autre, c'est un test. Est-ce qu'il est qu me manque Est-ce que je lui manque Etc. Tu vois ça, met, ça met quand même tes sentiments à l'épreuve. Et instinctivement, tu vas vite ressentir si c'est le moment d'arrêter. ou... Je pense qu'il n'y a pas besoin d'une pause pour savoir si on se ce manque, cela dit. De continuer. Ouais, non, après, parce que toi, tu parles toujours de pause. Mais je veux dire, être euh, éloigné pendant un petit moment. Ouais. Euh, parce que vous, quand vous parlez de pause, c'est en mode, euh, allez-y, on fait une pause. Et ensuite, après, pompe euh, <rire> tout et tous à poil à droite, à je gauche. Mais, mais j'ai dit, ça mais, euh, moi, Dans, dans, dans l'idée que je me fais d'une pause, c'est une pause, une pause chasse de quelque chose d'utile et constructif. Oui, euh, pour, les, pour, les, voilà. les retrouvailles peuvent être calmes aussi. Hein, voilà, exactement, exactement. Enfin bon, <rire> bref. pompé mais, mais euh, euh, oui, et, et donc, ça peut, être, ça peut être aussi utile. Ouais, mais je pense que c'est important de, le, de, voilà, de lui mettre le label. Euh, en tout cas, quand tu veux essayer de vivre ta vie de ton côté, de séparation. Euh, moi, quand j'avais vécu une séparation donc avec euh, un de mes ex, le problème, c'est qu'on euh, vivait ensemble. Et, et donc... Euh, donc c'était lui, en fait, il a commencé à un peu changer de comportement. Et en même temps, je, je, je, pour moi, il, était, il a toujours été peut-être comme ça, au, dans le fond, mais il a commencé à vouloir sortir beaucoup, euh, à sortir bah, voilà, plusieurs fois par semaine, toutes les semaines. Et ce qui a posé énormément de problèmes, c'est qu'il ne souhaitait pas que je l'accompagne. Il voulait sortir avec ses potes, mais sans moi. Tu vois et y il avait, y avait des nanas hein, dans, dans les sorties, hein, mais, mais moi, je n'étais pas la bienvenue. Et ça, je l'ai hyper mal vécu euh, parce qu'il ne m'avait pas fait de sale coup. Tu vois, contrairement à toi, il n'y avait pas eu cette question de euh, la confiance était déjà plus là. Euh, ouais. voilà. J'avais confiance en lui, mais au bout d'un moment, en fait, je pense que je n'avais pas assez aussi confiance en moi, quelque part. Et, et ça a vachement atteint ma confiance en moi de me dire, mais il a envie de faire la fête avec tous ces gens-là, mais il n'a pas envie de faire la fête avec moi. Et tu vois, ça m'a beaucoup affectée, parce que je comprenais sans comprendre. Je commençais à me dire, bah, je ne suis pas assez bien. Il me disait, non, non, mais c'est pas que tu n'es pas assez bien. C'est juste que j'ai envie voilà, euh, d'avoir euh, l'esprit léger, de ne penser à rien. Euh, Ce n'est pas pour sortir avec d'autres filles, c'est juste voilà, pour euh, m'éclater. Euh... Un, un peu dans tout ça, non un peu, de, un peu de pipeau. Bah, Au-delà de te blesser, ça aurait dû t'alerter. Parce un que ça veut coup. pas dire qu'il allait forcément avec d'autres filles, mais enfin, c'est quand même un signal fort qu'il y a quand même quelque chose qui. Euh... Mais tu sais, il y a Loche. ce discours de Non, non, c'est pas toi, c'est moi. Oui, mais oh, le, le résultat est le même, c'est que la personne, elle est déjà un petit peu. Est, on, est bien, on, est bien, on est bien avancé avec ça. <rire> je sais bien, je sais bien. Mais bon, quand, euh, quand on t'entend ça, et le truc dont on n'a pas encore. Enfin, on n'a pas abordé cet aspect-là, euh, pour moi, dans, dans la décision de rester ensemble ou pas ensemble, il y a aussi l'habitude. Euh, l'habitude d'être avec quelqu'un, le fait que ça fasse plusieurs années, que tu vives avec cette personne, ouais. que, que vous ayez votre confort. Mmh. Je suis désolée, mais c'est peut être triste de le dire, mais ça fait partie des choses qui vont peser dans la balance. Au moment où tu vas te dire est ce que je remets mon couple en question ou pas? Parce que euh, bah parce que tu sais que ça va provoquer forcément de la souffrance. En tout cas, tu vas te, pro te, te, voilà, te poser des questions, te remettre, te en, remettre question. en question et le, la phase de se remettre en question, c'est pas une phase souvent qui est sympathique. Tout le monde n'a pas envie de passer par cette phase-là euh, demain. Tu vois Donc déjà, il faut, faut prendre la décision de, de se dire, je vais prendre le temps de me poser la question, de voir si ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il ne me faut pas. Ouais. Est-ce que c'est la personne euh, qu'il qu me faut ou pas et, et déjà, de rentrer dans ce processus-là, je trouve que ça demande du courage. Et ça, on n'en avait pas encore mmh. parlé, tu vois de, de, au-delà du fait d'avoir peut-être des, euh, des disputes ou des discussions pour ajuster des trucs tu vois euh, le moment où j'étais avec ce mec-là et de me dire bon ben il a juste c'était naïf je suis d'accord c'était c'était naïf mais il a juste envie euh, de s'éclater sans ouais, je suis désolée <rire> et sans forcément me tromper et moi il y avait ce, ce travail aussi de me dire que bah, euh, déjà il y a l'amour et en plus t'as pas forcément envie de te remettre en question tout de suite donc j'entends bien que avec le recul et même la façon dont je décris la situation ça a l'air euh, du gros pipo et... Bah, c'est pas ça c'est que l'habitude fait que dans un cocon enfin je pense que un peu protecteur et tu te dis ah, je ne sais pas ce qu'il y a dehors, si, si jamais je me sépare du lui ou d'elle, ouais, repartir ça. dans une nouvelle aventure, prendre de nouveaux risques, me remettre de nouveau en question, on n'a pas envie de ça, on veut rester dans un certain confort, c'est le confort en fait. Et ouais, on a, comme on a toujours peur de ce qu'on ne sait pas, ou de ce qu'on de, de, de, de qu ne connaît pas, on se dit bah, « je ne prendrais pas le risque d'aller retenter l'aventure, de repartir. » que... Tu peux comprendre qu'à ce moment-là… Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, même le si... processus est long en fait. Voilà. Euh, comme il ne faisait rien de répréhensible Sensible. enfin officiellement en tout cas, euh, c'était compliqué pour moi de me dire, euh, est-ce que c'est euh, oui, euh, -ce est une raison de rupture tu vois et, et, et oui, effectivement, la, la rupture c'est très inconfortable, c'est inconfortable pour la personne qui ronce c'est inconfortable pour la personne qui, euh, qui est larguée, et, et on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais c'est un inconfort qui amène... Tellement d'apprentissage, c'est-à-dire que c'est un inconfort qui peut nous mener à l'amour. Moi, j'essaye toujours de, de, de montrer les choses comme ça, c'est-à-dire que si on reste dans quelque chose qui, de toute façon, n'aboutira pas à grand-chose de très heureux pour l'un ou, euh, ou pour l'autre, ça nous enlève des opportunités de vraiment rencontrer l'amour. Donc, il y a toute la partie apprentissage de ce que ça nous a appris. Et je crois que, Ken, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Mmh. C'est que sur le moment, tu pas vu, puis après, tu as appris et tu as compris des choses. Complètement. Et d'ailleurs, ton histoire le prouve. C'est sans doute tous ces apprentissages-là qui t'ont permis, bah déjà en étant célibataire, d'avoir une opportunité de rencontrer l'amour et qui te permettent certainement aujourd'hui d'avoir une relation qui marche mieux. On a fêté nos cinq ans la semaine dernière. ah yeah. C'est merveilleux. Let's go, let's go Let's go. avant qu'on enchaîne sur le prochain euh, enfin sur, sur la suite parce que la rupture, euh, qui dit rupture dit on va peut-être pas en rester là euh, on va peut-être retrouver l'amour derrière ce serait, ce serait charmant, est-ce que s'il y a des personnes qui sont en, voilà, en situation de rupture sur le chat ou qui se sentent peut-être pas bien est-ce que vous auriez autour de la table des, des, des conseils, qu'est-ce qu que vous vous avez fait au moment d'une rupture pour vous aider à vous sentir mieux euh, je pense à des activités, alors moi perso après la rupture avec ce mec là euh, un des trucs dont je me souviens qui m'a fait énormément de bien, euh, parce qu'il faut à ce moment-là, je pense, je pense, prendre soin de soi, euh, puisqu'il n'y a plus personne pour prendre soin de nous, enfin plus personne, plus notre amoureux en tout cas. Euh, donc pour prendre soin de moi, je, je me suis pris un passe annuel à Disneyland. Voilà. Et je me suis fait kiffer. Let's go <rire> je, je suis partie toutes les semaines et j'étais ailleurs à chaque fois que j'y allais, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que toi, tu as des de ton expérience à ce moment-là ou, ou que tu as entendu parler de, de petits conseils qu'on pourrait donner à, à notre Moi, chat. Moi j'ai des conseils à ne pas suivre surtout parce que je pense que j'ai fait <rire> okay. toutes les erreurs possibles et imaginables après, après la rupture. Alors genre en quoi Qu'est-ce qu'on fait Alors, pas Déjà à partir du moment de la rupture je suis tombé en dépression donc euh, partant, ah oui. partant de là euh, ça a été deux mois de dépression euh, très très intense et d'ailleurs je remercie mon ex Cécala parce qu'elle m'a beaucoup aidé durant, durant cette période tu vois elle ne m'a pas laissé. Elle ne pas complètement abandonné euh, Non non non, non, non, quand même pas. On restait, on restait très bons amis, mine de rien. Donc, euh, donc, elle a pas mal pris sur elle sur cette période-là. Et ensuite, pour sortir, pour sortir de la dépression, j'ai cherché, cherché beaucoup de compagnie. J'ai mmh. euh, cherché à ne pas rester seul. Quand euh, tu dis compagnie, ce n'est pas forcément amoureuse. Non, pas forcément amoureuse, mais euh, aussi, aussi de, la compagnie, euh, de la compagnie féminine, tu vois. Ok. Aussi. Mais euh, c'est des trucs qui menaient, qui menaient quasiment à rien. Il y, y a des relations qui m'ont fait plutôt du bien, qui m'ont fait prendre confiance un peu en moi et qui m'ont, on va dire, épanoui. Euh, j'ai découvert un peu, tu l'amour sans lendemain, le, le, le, la non prise de tête, euh, ouais. le, le, comment, le commun accord, etc., ouais. etc., etc., etc., et ça, j'ai trouvé assez cool. Euh... Ça t'a aidé tu penses à te remettre de ta rupture Ouais, je pense. Ouais Poser des petits pansements euh, ouais. là où il fallait quoi. Carrément, carrément, carrément. Exactement. Ouais, non, je pense que je pense que ça m'a aidé. Ouais. Ça m'a aidé aussi à devenir un peu plus humble et euh, pas à m'emballer euh, systématiquement à fond euh, les ballons. Euh. Dès que quelque chose commence, parce que je vais expliquer, c'était ma première relation, donc évidemment, ouais. c'est sûr que j'ai été assez, assez passionné, assez emballé, euh, tu vois, tu vois pour euh, pour quelqu'un qui commençait. Et, euh, et ensuite, alors, je me suis inscrit sur beaucoup d'applications de rencontres, et je pense que j'ai fait toutes les erreurs de tous ceux qui euh, commencent sur les applications de rencontres. J'en ai déjà beaucoup parlé ici dans les précédents, dans les précédents Love Talk. Je me faisais avoir par des scams sur, sur certains sur apps de rencontres, euh, des faux cons, des machins, des trucs. Ah oui, tu as, as tout fait, toi. Euh, euh, j'ai un, un, un peu cramé les trucs, tu vois, au bout d'un moment, mais... Euh, Est-ce que ça, ça concordait pas avec ton état d'esprit aussi cest une fois que ça allait mieux, tu repérais plus facilement les, les, les, les, les pièges, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, non, mais globalement, les pièges, je les repérais, mais c'est surtout que ça m'a... Enfin, ça m'a fait prendre conscience que quand tu vas sur une app de rencontre, mieux vaut, euh, mieux vaut y aller de façon, façon sérieuse et mieux vaut que l'app soit quand même un peu sécurisée et euh, t'aide un minimum tu mmh. vois, à rencontrer les gens sur les apps où tu peux rencontrer un peu tout, n'importe qui, euh, de personnes que tu connais pas et ça se trouve, de personnes complètement fausses. Euh moi, j'ai de très mauvaises expériences par rapport à, par rapport à ça. Mmh. Euh, cela étant dit, ce qui m'a vraiment aidé à la fin, donc une fois que je me suis remis un peu de tout ça, et que j'ai commencé à me remettre un peu de tout ça, c'est d'élargir mes horizons de, de, de connaissances. C'est sortir mmh. de mon cercle. Euh, élargir mon cercle de, de connaissances, aller voir d'autres personnes, d'autres profils, faire un peu voyager, euh, voir d'autres gens et euh, essayer, de, essayer de, de, de faire des rencontres ailleurs que là où j'avais l'habitude de faire des rencontres euh, eh bien, comment, dans, dans, dans ma vie de, de tous les jours. Un ça, peu chambouler quoi, enfin de, de chambouler tes habitudes. Ouais, pour... ouvrir, ouvrir juste son cercle, son, son réseau, ouvrir ouais. euh, son cercle de connaissances, aller, aller à la rencontre de personnes euh, qui ne gravitent pas dans euh, ton, ton, ton, ton cercle à toi. Et ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'élargir un peu plus le nombre de personnalités, le nombre de centres d'intérêt que, que les personnes peuvent avoir et faire des rencontres qui sont, euh, qui sont parfois très bonnes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme aujourd'hui et j'en suis très, très, très content. Que Elodie, ça ne reviendrait pas à un à ce qu'on avait dit dans les premières, dans les premières émissions. C'était que si on fait toujours la même chose, on aura toujours le même résultat. Est-ce que justement voilà, de rencontrer des nouvelles personnes, de s'essayer des nou nouvelles activités, c'est le conseil numéro 1 dons, un C'est un très bon conseil en tout cas, euh, parce que surtout quand on a été largué, souvent on est complètement, euh, alors ça peut être obsédé, mais en tout cas euh, complètement euh, focalisé sur son ex. Euh, et du coup, tout ce qui va être ouverture d'horizon, comme tu, comme tu disais, mais même ne serait-ce ouverture à changer d'environnement, le voyage, je crois que c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse avoir. Euh, ce n'est pas dans le sens de la fuite, c'est dans le sens de se retrouver soi dans un environnement est euh, qui est différent et qui nous donne un souffle d'air frais qu'on n'a pas quand on reste dans l'environnement dans lequel on était avec, euh, avec son ex. Mmh. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et justement, pour revenir sur le sujet de la, la fuite par rapport à mon conseil, mon conseil, ce n'est pas de même si on a souvent tendance à faire ça, et même si souvent les autres nous conseillent de faire ça, pas euh, 10 000 activités pour fuir je crois que cette tristesse, on a aussi besoin de la vivre, ça ne veut pas dire euh, être en train de pleurer toute la journée sur son canapé. Ça veut simplement dire prendre soin de soi, dans le sens faire des choses qui nous nourrissent vraiment, qui ouais. nourrissent notre curiosité. Tu parlais des, ouais. des nouvelles rencontres, tu parles, je parlais des voyages, etc. Mais pas fuir à tout prix parce que c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que le temps de tristesse et le temps où on ne fait pas le deuil va être d'autant plus important qu'on aura cherché à fuir euh, cette tristesse et fuir cette réalité dans laquelle on est actuellement. C'est rigolo ce que tu me dis, parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça, euh, moi, je pense vraiment surtout à ma dernière rupture euh, qui arrivait après sept ans de relation. Euh, justement, le plus j'en faisais, euh, donc le plus d'activités je faisais, je me disais, de ben, toute façon, il y a forcément un temps où euh, tu vois le, le, le temps de, de s'en remettre d'une rupture. Euh, C'est que, que tu le veuilles ou non, oui. euh, que tu fasses n'importe quoi ou que tu restes chez toi, être déprimé. Je pense qu'il y a un temps minimum euh, nécessaire à se remettre d'une rupture. Et ça, j'en suis, oui. suis persuadée. Tu vois. Donc, je me suis dit vu que je sais que ça va me prendre du temps de m'en remettre. Bah, je vais occuper ce temps le maximum possible, je vais just dance partout, je vais rencontrer plein de gens, je vais oui, Ça, c'est des choses qui te faisaient du bien. Mmh. Ah, c'est ça la nuance, voilà. en fait. Hein. C'est ouais. pas s'occuper pour s'occuper à tout prix, ouais. pour fuir ce qui est en train de se passer. Mais Je fuis nourrir. un peu mes, mes émotions, parce que le plus je m'éclatais, ouais. le moins je réfléchissais à ce que je traversais. Oui, mais en même temps, tu t'es tu tournée vers des choses qui te faisaient, d'après ce que je comprends, profondément du bien. Ouais. Souvent, ce n'est pas ce qui se passe. cest que souvent, on passe... Moi, j'ai beaucoup vu hein, les excès qu'on peut avoir dans, dans ces moments-là de, de tout type, etc. Là, c'est des choses qui ne nous nourrissent pas, qui ne nous font pas du bien et, et qui sont typiquement des façons de fuir. Et mettre le couvercle sur les émotions, ce n'est pas ce que je conseille, parce qu'elles restent à l'intérieur et que c'est vraiment se voiler la face par rapport à ça. Donc, il y a une nuance, tu vois. Ouais, mais d'un autre côté, ça. je mettais quand même un peu le couvercle sur mes émotions parce que c'est vrai que j'essayais de ne pas trop y penser, quoi. Enfin, le moins possible. Oui, mais ça, c'est naturel. Mais la, la vraie nuance entre les deux, c'est est-ce que euh, je fais tout et n'importe quoi et tout en excès pour vraiment euh, tout, tout blinder euh, <rire> ce qui se passe à l'intérieur de moi ouais. Ou est-ce que je fais des choses qui vont me faire du bien et, et je crois que dans ce que disait Ken, c'était euh, quand même euh, ça. Et dans ce que tu dis, Dina, moi, je trouve que ça ressemble plus à ça quand même. Ouais, je dis pas ouais. qu'il n'y avait pas de fuite du tout, mais ça m'a l'air OK. Après, moi, j'ai jamais eu le complexe de l'ex. Hein. C'est-à-dire, c'était terminé, c'était terminé. Hein. À aucun moment, je n'ai envisagé, n'envis c'est-à-dire de me définis. remettre avec, euh, avec ton ex, tu vois, de ne pas pouvoir lâcher l'affaire quand c'est terminé. Tu vois. Euh, ça, une fois que, une fois que c'était du... fini, c'était fini. T'étais euh, sûr pour toi que c'était fini Oui, c'était fini. fini. Si, si j'étais aussi déprimé, c'est parce que je le prenais comme un échec mmh. personnel et que je réfléchissais c'est pas possible, je suis pas capable de réussir quelque chose dans ma vie. En fait, c'est. C'est bon, les, les, les schémas de dépression assez classiques que tu peux avoir, tu te reproches à, vraiment à toi tout le, le mal qui peut t'arriver euh, autour, de, autour de toi, tu vois, mais euh, tu ne rejettes pas la faute euh, forcément sur, sur, sur les autres, tu vois, faut que c'est terminé, c'est terminé et il et, m'a et, bah, suffit de réfléchir un, un tout petit peu, quelques semaines, quelques mois après... Voir que bon, ok, c'est de, de toute façon ça menait nulle part. Euh, let's go, euh, allons à euh, le rencontrer le bonheur ailleurs, tu vois. Donc, c'est vraiment, vraiment le bagdash Moi, je vais toujours de, toujours de l'avant, tu vois. Ouais, pour Donc, toi, c'est quand c'est voilà, c'est fini, c'est fini. Je bah, oui. ouais, mais alors, nanix, qu'est-ce que tu en penses de ça euh... quand c'est fini, c'est fini ou. Bah dans le cas présent, avec. bah euh, oui, c'est la... pour ça que je sais, c'est pour ça que ton père. Dans le cas présent, pas. avec, il euh... bah, y a eu deux cas ou où... deux cas où ça aurait pu être fini, ça n'a pas été fini. Un ou, où... bah, tant mieux, parce que c'est une belle histoire vu qu'elle continue. Euh... Donc, attends, l'histoire que t'as actuellement. Ouais. Il y a eu rupture. Il y a eu rupture, à un moment donné. Bah, c'est bien de le dire aussi, parce que ça fait ah, des contrats. Eu, euh, il, eu, euh, il, il y a eu rupture, ouais, mais en même temps, il y avait euh, beaucoup de choses. Il y avait il y a une, il y a une famille, il y avait de l'amour aussi. Il y avait... Et puis, même chez moi, une forme de, de, -contradic de contradiction cest C'est-à-dire que j'étais sûr que je voulais quelque chose à ce moment-là. Et au moment où je l'ai eu, j'étais plus trop certain d'être en mesure de l'assumer. Euh... Be careful what you wish. Exact, exactement, <rire> exactement, tout à fait C'est euh, ça la raison de ta rupture, si tu veux bien partager avec nous aujourd'hui la... De quoi de, de, de, de, de... La, de la rupture que tu as eue avec ta femme euh, actuelle Oh la raison, il y, de... y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que ça n'allait ça, ça, ça, ça pas euh... Comme un accord Non pas comme un accord du tout parce que, un peu comme pour Je pense que, si elle regarde l'émission, je pense qu'elle la regarde Elle a vécu un peu ce que Ken a vécu c'est-à-dire que, elle se doutait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais peut-être pas à ce point-là, et que lorsque c'est arrivé, elle a pris une vraie claque. Voilà. Là où, moi, dans mon esprit, au moment où c'est arrivé, c'était limpide, euh, clair comme de l'eau de roche. Tu l'avais construit déjà Ah, mais dans ma tête, c'était. Euh... Alors, après, la façon de faire n'a pas été. Je sais pas été très. Bravo, Bah, non, mais. on si ce pas ce qu'il a fait Voilà. Pas. Bon. Ah, non, ça ne rien. je Nanny. pas pas Ça a... charge, j'aime bien. J'aurais pu faire beaucoup mieux, j'ai pas de SMS, sûrement. Non, pas de SMS, ah, mais okay. disons que. Pff, oui et non, quelque part. Tu vois, c'est-à-dire que. Elle s'est rendue compte qu'il y avait Quelque chose qui n'allait pas, et une fois qu'elle m'a confronté devant, j'ai dit bah oui, en effet, c'est ça, et de toute façon, stop. Donc, voilà. pour que je schématise, hein. donc euh, vraiment pas cool. On va pas te, te charger, on va pas te voilà, demander les, les détails. Voilà, c'est <rire> gentil, merci, merci, <rire> mais euh, si tu veux, euh, ou dans une dans autre émission, mais, euh, mais si tu veux, le truc c'est que euh, elle s'y attendait pas, et qu'une fois que je lui ai exposé euh, toute la situation, oui, c'était clair, mais non, euh, j'aurais dû lui en parler, etc là où ben pour moi et je te dis qu'en fait quand j'ai écouté attentivement bancaine parce que je me reconnais là-dedans c'est-à-dire que moi j'ai donné des signaux j'ai enfin j'ai envoyé des signaux j'ai expliqué à plusieurs reprises je me suis plaint même à plusieurs reprises j'ai averti en mode en disant tu sais un jour ça va me saouler et si ça me saoule basta et ça n'a pas empêché que le jour où j'essaie de m'assouler, j'ai dit basta, elle est tombée des nues. Est, elle est tombée de 10, 10 étages. Quoi. Mmh. Là, et même moi, je, je, en vrai, bon, avec le recul un peu plus, mais sur le moment, c'était inconcevable pour moi qu'elle ne comprenne pas ça. Et qu'elle ne s'y attende pas. Et surtout, qu'elle ne s'y attende pas. Personne ne s'y attend vraiment, quoi. mais qu'elle ne soit pas un petit peu préparé vu la situation dans laquelle on était. Quoi. Ouais. Donc, euh, alors Évidemment, à ce moment-là, en plus, quand on a des griefs contre l'autre, etc., on est un peu dans ce côté où il y a un peu de tension, même de l'énervement. De toute façon, si tu attends que le, voilà. le, ça déborde... Voilà. Euh... Même de la colère. Donc du coup, elle, elle m'en voulait parce que pour elle, je n'avais pas été honnête et sincère avec elle. Et moi, j'en voulais parce que pour moi, c'était clair et qu'elle aurait dû le voir, qu'elle aurait dû se rendre compte et que je ne comprenais pas qu'elle ne l'ait pas fait. Donc. Euh... Ok. Et du coup, ça me, ça me, de, ça me donne envie d'embrayer de, sur, euh, sur la deuxième partie de, oui. dont on va parler. Vous savez, euh, après la rupture, il y a retrouvé l'amour. Voilà. Et alors, toi, tu as retrouvé l'amour avec la même personne. Je... Comment ça s'est passé rep... Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Explique-nous, Nani. Et... Mais personne, si on veut, y a avec... Il y a cette personne avec qui je vis, avec qui je me suis séparé, avec qui je me suis remis. Quand je me suis séparé... Est-ce que c'était une pause Non, c'était une, une vraie séparation. Non, c'était une vraie séparation, d'autant qu'en plus, très rapidement derrière, euh, je me suis mis à quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui, normalement, aurait pu avoir valeur de pansement, mais qui, à mes yeux, n'en avait pas. Enfin, je ne savais même pas ce que c'était, en fait. Tu euh... sais pas ce qu'est un pansement Non, je savais oui, pas, je savais pas je savais... avec qui tu sortais voilà. Non mais si, mais je savais pas ce <rire> qu'était si la relation Je savais pas si c'était un pansement Tu sais, euh, qui va Qui porte de l'eau un pansement très, Je savais pas <rire> si elle bien coller ou quoi, je savais pas ce que c'était Par contre, je savais que j'avais besoin de voir autre chose De quelque chose de différent Je sortais, quand je dis, de, je vais employer le terme Lourd, mais c'est pas au sens où La relation était pesante, c'est juste Lourd dans le sens où il y avait beaucoup D'enjeux d'engagement, c'est-à-dire que j'ai quitté une personne pour qui c'était la femme de ma vie. D'ailleurs, je me suis mis avec elle parce que, à mes yeux, du coup, c'est la bonne personne. Mais dans l'idée, bah, j'étais en mode... Je quitte ça, je quitte des projets, je quitte des, des enjeux importants, je quitte des promesses, etc. Je veux être quelqu'un à quelqu avec qui je suis pas du tout dans ce truc-là vraiment quelque chose de neuf. En vrai, le truc le plus cool euh, en amour dans une relation, c'est le début, la découverte. Oh, tout est beau. Oh, on sort là, on fait ci, on fait ça, etc. Presque. Tout ce qu'il y a de bien, les bienfaits, sans les inconvénients, quoi. Enfin, dans un premier temps. Sauf que les inconvénients. C'est dur, quand même. Non mais, non, mais je, non, mais. Sauf que les inconvénients, il y avait. Parce qu'au final, moi, j'étais quand même en contact avec, euh, avec bah, du coup, euh, madame, du coup, mon ex, à, à, à, à l'époque. On va l'appeler madame. Voilà. Parce que c'est madame. Que c'était complexe pour je la Tu restais en contact avec madame oui, pour plein de raisons. Ah mais je juge pas, je ne fais que poser les questions. Un peu un peu, un peu. juge de ouf. Franchement, Dina, tu juges de ouf. Tu juges de ouf. Donc, je on pas le Tu juges de ouf. On est d'accord. Non, mais tu avais des enfants Oui, bah oui, oui. on avait exactement déjà d'une part, et puis de l'autre, il y a eu une dégradation physique, elle a perdu du poids, elle a eu des problèmes de santé, et en réalité, même si tout n'était pas de ma faute, je me sentais responsable de ça. Parce qu'évidemment, elle était dans un état physique avant, elle était dans un état physique après, et le changement s'est un peu opéré aussi à cause des décisions. Donc, euh, bah, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je ne l'ai pas laissé tomber. Et de toute façon, mmh. je ne pouvais pas et je ne voulais pas la laisser tomber. Parce que j'avais encore énormément d'affect évidemment, pour cette personne. Sauf que dans mon esprit, ça devait se terminer. Il fallait que je passe à autre chose. Il fallait qu'on passe à autre chose. Hein. C'était aussi bien, euh, pour à mes yeux, pour elle que pour, que pour moi. Enfin, évidemment, c'est moi qui prends la décision. Donc, c'est en, en grande part, pour moi, mais ça, ça collait plus, ça marchait plus, ça n'allait pas marcher, non, etc. C'est Et un y bon y exemple, exemple de à ce moment-là. Voilà, ouais. Vous n'étiez pas fait pour être ensemble à ce moment-là. Ah, pour moi, il fallait pas qu'on... enfin C'était pas possible. C est, c est... En tout cas... En un état, ce n'était pas concevable. Et donc, du coup, il y a cette autre personne avec qui euh, je, me, je me mets et, et ça colle. Et en fait, ça colle au point que je me dis. Donc, c'est un pansement qui colle Ouais, un <rire> pansement qui colle bien. Et je me dis, très, mince, très bien, et je, je, euh, et je me dis, mince. Euh, là, au moins, j'aime bien quand es comme ça. Là, tu ah, ah, euh, et là, je me dis, mince, il y a peut-être quelque chose à faire. En vrai, c'est peut-être euh, peut qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a euh, une autre, un autre monde euh, derrière celui que je une connaissais, etc. Vie. Une autre vie, elle s'ouvre à moi, et c'est cool. Et en même temps, j'y vais, mais je suis quand même comme ça, quoi. J'suis, j'suis... Je suis retenu. Il y a les enfants, il y a madame encore qui, qui est présente parce que j'aime pas aussi le constat d'échec. Euh, J'avais l'impression de rester sur un constat d'échec et, et moi, j'ai pas grandi avec ça. C'est-à-dire il bah, y a un échec, c'est pas grave. Tu rebondis, tu essayes de faire mieux ou tu essayes euh, de décrocher ben, la win, la victoire jusqu'au bout. Et surtout que c'est un peu l'idée de notre couple. On s'était rencontré à une période où elle et moi, on était en dépression, malheur totale. On s'est remis sur pied ensemble et je me disais, c'est vraiment trop triste d'en arriver à ce point où ça ne marche pas. Quelque part, une part de moi, refuser cet échec. C'est en mode, non, tu peux pas, faut que tu, à un moment, il faut, faut que tu te remettes en selle. Et de l'autre côté, il y a la, il y a la, la demoiselle à, à ce moment-là qui était là, qui est, bon, du coup, qui est charmante, tout ce qu'on veut, etc. Mais qui me fait vite comprendre, moi, je veux pas être euh, le pense-pense -pan, je veux pas me en retrouver entre vous deux, etc. Et moi, j'ai pas envie de ça non plus. Donc, en fait, je suis, au moment où je la rencontre, je suis sûr de moi, c'est terminé, je retournerai pas, etc. Et tu lui dis d'où tu viens. Et je lui dis, c'est-à-dire que je lui dis assez rapidement, bon, évidemment, je ne dis pas tout, tout de suite, et elle me pose des questions, donc au bout d'un moment, je lui dis la vérité, et je lui dis tout. Mais, euh, bizarrement, pas au début, mais je passe du temps avec cette personne, pas beaucoup, parce que c'est un peu complexe, mais j'en passe, je me rends compte que bah, je suis toujours dans la comparaison, je suis toujours un peu dans... Mmh. Et j'arrive j'arrive pas, mmh. pas à sortir de ce statut-là, de ce statut de comparaison. Et euh... Pourquoi tu les compares dans, dans votre vie de couple de dans... tout, Sur tous les aspects. <rire> <rire> voilà, ça peut t'aider sur tous les aspects. Et euh, même par rapport, euh, aux surtout au relationnel dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que, euh, je ne sais même pas si je dois vraiment dire ça, mais je vais le dire quand même, on va dire qu'il y a un moment donné où l'autre, demoiselle, je passe un peu de temps avec elle et en peu de temps, presque en peu, peu de elle me, elle me, elle me, elle me, elle me, elle me brise la tête. Elle, elle, elle te quoi Elle me fait chier quoi. <rire> tu t'emmerdes non, non, elle m'emmerde, c'est ça le terme. Elle t'emmerde. Ouais, ouais elle est relou quoi, fin, chiante, fin, euh, des ouais. aspects, des aspects de sa personnalité qui font que je me dis mince. Mais euh, on je... peut En peu de temps, elle t'emmerde. Je vais pas supporter ça. Bah, disons que. Il ah, y a. Euh... Difficile de vivre avec toi. J'ai l'impression qu'à voilà. mais... chaque fois. <rire> Et solace, que non, mais. Chaque fois, le... que la Non, non, non, non, non, non, tu juges. Mike possible. Non, hein, qui tu juges Qui si... que tu juges Bon, je me suis rendu compte que. Qui tu que juges Non, Mike possible. Là. Non, en fait. <rire> elle... Non, il, nous dit, il nous dit ça comme si c'était un truc sérieux. Mais jamais Au possible, Nanix. Non, non, je, je vais lui expliquer. Avant. Alors, je vais t'en relation avec FIFA, elle. Ouais, elle m'a dit aussi. Ouais. <rire> <rire> non, si vous voulez, elle avait un complexe d'infériorité. <rire> euh, Qu'elle m'a avoué très rapidement. Et en fait, je m'en suis aperçu. À un moment donné où ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit, mais est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai envie de ça enfin, Est-ce que je vais supporter ça Est-ce que j'ai envie d'être euh, en mode un peu euh, pansement, d'aider ma... en fait, Peut-être que ça aurait pu coller, parce qu'évidemment, il y a une fin, sinon je me serais pas remis avec, euh, avec madame aujourd'hui. Mais c'est surtout qu'à bah, un moment donné, est-ce que j'ai besoin de ça je, je, je quitte une relation longue et lourde, euh, pour, et donc sérieuse, avec tous les engagements que ça a, pour quelque chose de peut-être plus léger, qui aurait pu déboucher sur quelque chose de, de trop top mais à ce moment-là, il y a ce truc-là truc qui me bloque. Alors, je pense que les gens vont dire « Ah, excuse, bidon, Nanix, pop, pop, pop. Non, vraiment... C'est exactement ce qui est dit actuellement. Ok, très bien. <rire> mais... Mais, euh, mais, mais, mais vraiment, à ce moment-là, ça m'a pesé. Et si je me dis si ça te pèse, c'est que tu n'es pas vraiment sûr. Si ça, tu n'arrives pas à surmonter ça ou à le mettre de côté, etc., c'est que tu n'es pas vraiment sûr. Alors, elle, dès le départ, quand on se met ensemble, elle me dit « De toute façon, euh, y a ta femme et tes enfants. Tu, tu, tu, tu as la tronche du mec qui va, qui, qui va y revenir, quoi. Tu vas repartir et tu vas y retourner. Bah, la avait raison. C'était <rire> pas ta guerre. Sauf que, <rire> sauf que, moi, au moment où je vais la voir, au moment où ça se passe, en plus, je, je me suis dit cette fille-là, si je vais la voir, c'est parce que je suis sûr de moi. Et j'étais sûr de moi. Les premiers mois, j'étais vraiment sûr, sûr de sûr moi. À ah ouais, 100 ouais non, non vraiment, prêt et non, vraiment. Pour cette euh, relation Votre honneur, je le jure, main droite, etc. ce que tu es vraiment, j'étais. Moi, mais euh, je vais demander euh, l'assistant de mon avocat euh, en bout de table. <rire> qui qui, est, à, qui est de mon peut... côté C'était aujourd'hui, donc. Bah, euh sûr d'être prêt à 100% pour une nouvelle bah, je, relation. Je crois déjà qu'il est sincère. Il se croyait sûr. Ah, voilà. tu as vu, elle a, elle, elle a rechangé tes termes. Non, hein, mais parce que toi, as dit qu'elle était sûre. Il croyait, croyait que... Bah, il parce était... je parce sincère, que dans mon histoire, je, parle, je, la, je la vis, je la raconte au présent. Mais je, ah. je suis d'accord avec elle. Alors, il croyait qu'il était sûr. Voilà. Il croyait qu'il était sûr. Donc, il est sincère. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que souvent... Une rupture permet, quand on fait un petit peu l'état des lieux après, qu'on fait le bilan et qu'on prend conscience des choses, de plus savoir ce qu'on veut. Mais parfois, pour vraiment plus, plus savoir ce qu'on veut, on a besoin aussi de la relation ou de quelques relations après pour affiner. D'autres relations, c'est ça que tu veux dire Voilà, d'autres relations plus ou moins euh, engagées, plus ou moins euh, engageantes. Mais en tout cas, souvent, c'est aussi euh, bah, c'est à la fois la rupture et parfois les rencontres qu'on va faire derrière qui nous permettent vraiment d'affiner ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, et d'aller un peu plus en profondeur sur le chemin qu'on a envie de prendre dans sa vie amoureuse. Donc euh, moi je suis, enfin je trouve ça assez classique finalement comme chemin. Non, pas forcément de retourner avec son ex. Mais en tout cas, parfois, c'est à la fois une rupture et des rencontres qui préparent le terrain pour vraiment trouver l'amour. Voilà, ouais. une intervention, une analyse sans jugement. Voilà. <rire> Nous, on est <rire> du côté de la table avec quels juge, sans juge. jugement. Il ben, juge. y, y, y, euh... y a une ligne là, comme ça, invisible, que vous ne voyez pas sur cette table. <rire> Moi, de ce juge. côté, je ils sont dans le jugement. Je ne juge pas. J'essaye de en te mettre peu... face à tes propres contradictions. C'est différent. C'est toi qui tauto juges <rire> Franchement, c'est pas mal. Cette, fa cette façon de... cet enfumage des mots... Je... <rire> c'est pense... déculpabilité. Lise tu l'utilises Tu Prends exemple <rire> Non mais alors ce que j'entends euh, du coup Elodie euh, quand, quand tu parles, c'est qu'on euh, peut se sentir prêt, on se croit prêt. Mm. Est-ce que c'est ok, euh, parce que Ken a dit, que tu, tu as dit que tu l'as fait tout à l'heure après ta, ta grande rupture, euh, d'avoir des relations amoureuses euh, un peu pansement. J'appelle ça comme ça, dans le sens où on sait que ça ne va pas forcément être l'amour de notre vie, mais on, voilà, on, juste, on rencontre des nouvelles personnes, on s'autorise déjà une rencontre Moi, je n'ai pas eu d'amour-pansement. J'ai eu des sex-friends. Fait... Sex okay. C'est ça. Okay. Okay. Ouais, OK, il y a, voilà. a, a, ouais, a deux de de notions. pas de l'amour-pansement. J'ai appris à avoir des relations sexuelles sans envisager une relation à long terme. C'est mm. quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne savais pas faire. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est... Ça aussi ça m'a permis de me découvrir, ça m'a fait du bien parce que le sexe ça fait du bien aussi. De temps en temps, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à plein de choses. Et euh... Ça peut booster la confiance en soi. Ça peut booster, ça peut fou, booster hein. la confiance en soi. Ça peut la confiance en moi. Si ça se passe bien, oui. <rire> oui tout à fait. Nous sommes une émission <rire> positive, ça se passe bien. Voilà, ça, donc ça booste la confiance voilà. en soi. Il y, avait la, il y avait la peur que tout ça soit des relations pansements, mais en vrai, pas du tout. Et ça m'a juste permis aussi d'aller un peu de, de l'avant. En même temps, si donc, tu, euh... tu, tu l'as dit avec la personne, si tu étais d'accord, si tu savais ce qu'elle que ne te croyait pas, c'est-à-dire... Elle ne me croyait pas. Enfin, je croyais que je faisais un transfert bah, c'est pareil dans mon cas pareil mmh. pensais que je faisais un transfert mmh. et ça c'est mon drame de pour, pour, cette, pour sur cette histoire c'est que j'étais sincère en fait il y avait pas de côté pansement je voulais autre chose et quand je dis vraiment là aujourd'hui je ne sais pas ce que je voulais je sais pas si je voulais que ce soit juste euh, un truc sans lendemain mais en vrai, un peu, un, pas forcément parce que je sais que c'est quelque chose qui allait, qui, allait, qui, allait, qui allait me saouler sur la, sur la, sur la durée. Est-ce que je voulais un truc sérieux tout de suite Non, parce que je sortais d'un truc long et sérieux, donc pas du tout. Par contre, en fait, ce qui a fait que ça n'a ça, ça, ça pas marché, c'est qu'au moment où il y a eu l'interrogation, la bascule, bon maintenant, il faut vraiment se décider. Je me suis rendu compte que la nana avait tous les codes pour que ce soit sérieux. Sauf que je n'étais pas prêt à m'engager avec elle, puisque j'étais retenu ailleurs en fait. Par madame. Voilà. Voilà. Mais c'est ça, ça, pour ça que as... je disais que je je croyais être prêt. Et c'est au moment oui. où la question s'est posée de. Il y a quand même quelques semaines, quelques mois qui se sont écoulés. La situation il Va quand même falloir euh, fixer deux trois trucs parce que tout ça c'est pas très clair, c'est pas très c'est pas très sain. Bah qu'est-ce qu'on fait Parce que moi j'aimerais bien que et toi. Bah voilà. Mais moi j'aimerais bien en profiter justement pour lancer un, un message de déculpabilisation. Parce Mais vas-y, que, que tu es du enfin, côté qui ne juge pas on, de la table. On fait, là, effet, on fait effectivement euh, souvent ce qu'on qu est capable de faire et de son mieux. C'est-à-dire que oui, parfois, on croit qu'on est prêt et on ne l'est pas. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de, de mauvais par rapport aux, aux relations qu'on a après. Non ce qui... L'aspect de sincérité dans la démarche, c'est quand même super important. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, tout est OK. C'est-à-dire c'est OK euh, de vouloir rebooster sa confiance ou de vouloir changer les idées euh, avec des sex friends du moment qu'on est honnête et qu'on ne leur fait pas croire qu'on cherche euh, autre chose. Et c'est OK d'avoir voulu euh, croire euh, au fait qu'on était prêt et avoir voulu se lancer dans une autre relation. Le, le mieux, c'est effectivement quand même d'avoir un petit temps d'introspection pour le moins possible de se mentir à soi-même pour que du coup ça soit pas déceptif non plus euh, pour l'autre personne mais tout ça c'est ok en fait bah <rire> après sur le côté non, non culpabilité c'est vrai qu'aujourd'hui ça je sais que cette histoire je m'en veux encore et pourquoi m'arrive d'y pense penser que séparé parce ta, que c'est alors parce que alors je m'en veux bon pour euh, pour madame ça c'est encore ça encore, ça c'est encore différent évidemment que je m'en veux c'est pas le souci on a déjà discuté mais c'était par rapport à l'autre fille en question elle sortait d'une relation compliquée en gros, elle avait rien demandé, mais elle savait aussi dans quoi elle s'embarquait. Mais c'est pas c'est pas le souci non plus. C'est que moi, j'étais là où je m'en veux. C'est que j'ai longtemps. Reprocher aux gens de ne pas savoir ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire en mode je sais pas, mais c'est pas contre toi, je sais pas, etc. Et au final, j'en souffrais, je leur disais ouais, tu m'as menti, tu savais très bien ce que tu voulais, etc. Je me suis dans cette position où, à un moment donné, je ne savais pas. Et je me suis dit. Et toi, bah, tu croyais voilà, savoir. Voilà, Donc, je, me dis, le, je me dis. Bon, je me dis Je me dis, le nombre de fois où j'ai reproché ça aux gens, bah, il m'arrive la même chose. Et en plus, bah, évidemment, en, en face de l'autre côté, on m'a pas cru, on m'a pas cru sincère, on a vraiment cru que, que j'avais joué avec elle, etc. Je pense que peut-être aujourd'hui, elle s'en fout et si elle le pense encore, bah, malheureusement pour moi. Si regarde plus. cette émission, <rire> non, je plaisante. Malheureusement, je pense pas. Non, mais là on m a, m a bien vu que Mais que si tu, tu veux, mais si tu veux non, mais c'est quelque chose, euh, alors euh, c'est pas pour euh, passer pour la victime, je ne suis pas la victime de cette histoire, moi je l'ai fait, fait souffrir, elle avait rien demandé, mais oui, c'est quelque chose sur lequel, alors j'y pense, pense pas tous les jours non plus, mais ça m'arrive d'y repenser et quand j'y repense, c'est toujours dans ce côté où. Je me dis, c'est con parce que dans cette histoire, j'ai fait de la merde, j'aurais pu faire mieux. Et pourtant, je sais que, je sais dans quel état d'esprit j'étais, mmh. je sais les convictions que j'avais au moment où j'ai lancé, lancé ce, ce, cette histoire, mmh. les convictions que je n'avais plus au moment où euh, je dis stop. C'était en deux temps. On s'est séparés, je me suis remis avec madame. J'ai redit stop parce que j'étais dans une situation où il y a madame, il y a elle, qu'est-ce que je fais Je pense aux deux, il faut que je à un moment donné. Et puis, est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, la relation sur tous les plans était cool avec l'autre, c'était une découverte, etc. Ou est-ce que, en fait, madame, je suis à cause des enfants Il fallait vraiment que je me pose. Tu eu un moment tout seul j'ai essayé d'avoir un moment tout seul, c'était complexe, parce que... Quelle Casanova, c'était... Ça, ça suffit. C'était complexe, a elle recourra après. Non, elle ne pourrait pas après, mais tout tu ce vois. succès. Mais non, mais tu as une, vois, une relation alors. avec quelqu'un qui t'a des enfants, Bah, la personne est attachée à toi, et madame était attachée, et toujours attachée à moi, donc évidemment qu'elle n'allait pas me laisser un temps de respiration, surtout si elle se doutait que dans ce temps de respiration, j'allais peut-être aussi discuter avec l'autre personne, ce que j'ai fait. Il y et avait une compétition. Au final, ça s'est très très mal fini. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai très, très mal géré la situation. Ça, c'est très, très mal Enfin, D'un côté, c'est très mal fini. De l'autre, mieux, évidemment. Et, euh, et c'est aussi pour ça, le fait que, au final, j'ai réussi à gâcher... Enfin, je ne regrette pas le fait que cette histoire n'ait pas duré. Je suis plus... J'ai je je, peut-être été rap, un tout petit peu dans le regret en mode, ça aurait pu être cool de savoir ce que ça aurait donné, mais non, j'étais trop attaché par, avec ce que j'avais déjà. Donc, je ne suis pas dans ça. Mais c'est vrai que je me dis, par contre, les personnes... Elle avait rien demandé, elle était cool, elle avait des très, des, des, des, des qualités. Bon, ce complexe qui me, qui me, qui me faisait chier, qui m'emmerdait, etc., est-ce que c'était pas une excuse, on saura jamais je vais pas me poser la question, surtout que j'ai gâché un truc, en fait je me suis, surtout je vois le truc en mode, j'ai gâché un truc il aurait peut-être mieux fallu qu'on ne se voit jamais, ok j'ai jamais eu ça parce qu'au final j'ai fait souffrir cette personne alors qu'elle avait rien demandé, et c'est mon côté ouais. c'est mon côté un peu culpabilité mmh. que j'aimais, après comme je dis, j'y pense pas déjà parce que je peux pas me le permettre dans le sens où j'ai plus trop le temps pour ça etc mais quand je me pose un peu et que je réfléchis à ça, c'est toujours le même constat, c'est en mode j'ai fait de la merde. D'où voilà. l'importance de ne pas cacher, quand on rencontre quelqu'un, euh, qu'on ait été largué ou qu'on ait largué, de ne pas cacher la vie passée. Parce que toi, tu étais quand même sincèrement... C'est pas ce facile, C'est pas facile, mais euh, encore une fois, la responsabilité euh, d'une rencontre ou d'un couple, c'est quand même deux personnes. Et chacun aussi peut ouais. faire ses choix en fonction de son niveau d'information. Ouais. C'est-à-dire que quand euh, on s'est fait larguer ou qu'on a largué, peu importe, mais quand on s'est euh, séparé... Que les choses sont voilà encore assez proches etc. Si l'autre est au courant que la séparation potentiellement est fraîche que il euh, y a tout ça, l'autre aussi peut prendre ses responsabilités et faire ses choix. Est-ce que là je sens qu'il y a encore des choses euh, avec euh, avec l'ex Est-ce que je me sens à l'aise dans la relation Est-ce que tout ça tu vois c'est pas que d'un côté ce qu mais c'est ce qu'elle a fait. Hein. C'est-à-dire que quand je dis euh, ouais à un moment donné euh, j'ai dit stop j'ai dit stop parce qu'elle m'a amené à le dire. Et surtout, elle m'a amené à le faire dans le sens où elle l'a fait. Elle a dit, écoute, euh, c'est bon, on arrête là. Et moi, dans la foulée, j'ai dit, bah, en, en effet, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est elle, elle qui a pu sur le bouton en mode, c'est bon, euh, j'ai un degré d'information qui, qui me permet de savoir exactement où on en est. Où on en est, ça ne me va pas, donc on va arrêter là. Quoi. Et quand je suis revenu une deuxième fois en mode, je ne sais plus trop où j'en suis, et dans le, dans le, même, dans le, même, dans le même dans le même mood. C'est-à-dire, moi, je suis là, je suis prête, maintenant, il faut que tu saches ce que tu veux. Ça n'est pas, pas bien terminé, donc... Après, pas de regret, mais surtout, le seul regret que j'ai, c'est pas que ça soit mal terminé, c'est... Enfin... La Il n'y a pas une suite, c'est la gestion oh, du, du... Mais prix. voilà, quand je résume ça, je me dis ça je suis comme un sagouin. Du coup, on on es... tu on n'était pas lancé dans une nouvelle relation. Vous ne me jugez plus, là, je sens que vous avez... je vous ai touché. Eh on t'écoute, on est là, on t'écoute parler. Mais donc, quelque part, c'était une nouvelle relation avec Madame, mais ce n'était pas une nouvelle personne. J'ai envie de passer la parole à notre Ken, de ce côté de la table. Euh, donc, tu t'es séparé. À partir de, euh, de combien de temps euh, tu t'es senti mieux Et surtout, quand est-ce que tu as retrouvé euh, l'amour, euh, Ken J'ai retrouvé l'amour un an plus tard. Et ça ai... peut aider de, de savoir les, la temporelle. Et, et sincèrement, j'ai commencé à me sentir vraiment mieux qu'à partir du moment où j'ai retrouvé l'amour. C'est vrai Ouais. Tout le reste de la période, c'est pas... Pff, non, c'est pas une période... En fait, ça, déjà, ça m'a... Ça m'a bien appris que j'ai avant j'étais très solitaire, je vivais très seul. j'ai vécu vraiment euh, quasiment tout le temps seul jusqu'à ma première grande relation, que je m'étais construit une carapace un peu de, de loup solitaire, j'aime bien la solitude etc etc. En vrai, là, après 4 euh, ans de relation euh, et un an passé tout seul, j'ai dit Ok, euh, non, en fait, euh, j'aime pas du tout ça. <rire> tu es euh, euh, ok, que... <rire> là, let's go. Surtout euh, à Paris, parce que euh, j'avais déménagé, j'habitais euh, Paris. aussi fait ouais. Ok, euh, c'est zéro. J'avais vraiment envie de retrouver euh, quelqu'un. Tu te de sentais la vie, prêt puis... Tu, tu avais cette envie, là, cette sensation que. Ah, donc, tu je te rappelle, retrouver... j'avais déjà 30 ans. Hein, donc, euh, ah oui, mais alors, le, euh, tu le... peux le... ne pas avoir envie, même si tu en as 40 Non, mais le. Enfin, ouais. Moi, je vois le, le temps qui passe. Tu vois, toi, tu ouais. restes éternellement jeune, Dina. Mais, <rire> mais écoute, j'ai euh, cette chance. Ce <rire> n'est pas la, pas les la cheveux, cheveux ici Les cheveux plateau. commencent à tomber. Non, non, pour l'instant, tout va voilà. voilà, Pas on de se cheveux parle blancs. blancs ouais. <rire> <rire> non, mais donc, quand, quand, as, quand tu t'es remis, tu te sentais remis, tu avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un. C'était plus, tu te sentais prêt, non avait, avait... Ouais. En, en fait, je ne sais mm. pas s'il y avait ce, ce processus-là. Euh, C'est vraiment très bizarre, mais. Euh, j ai, j ai, comme je t'explique, j'ai essayé d'envisager de, euh, d'autres relations Et, ouais. euh, et j'ai eu quelques relations euh, Je suis sorti on en dire un mois avec une fille rencontrée Sur euh, des apps de rencontre justement Et euh, j'ai fait en sorte que ça marche J'ai essayé de m'impliquer d'un point de vue des sentiments Et j'ai vu que ça ne fonctionne pas Et j'ai découvert que même avec toute la bonne volonté du monde parfois quand l'amour la, vient pas l'amour vient pas il n'est mmh. pas là et même si je, cette personne était adorable euh, absolument charmante et tout il euh, mmh. y avait il y avait il y avait rien il y avait il y avait pas d'envie c'est il y a rien qui naissait il y a rien qui naissait en moi et quand j'ai rencontré ma femme ouais. pour la première fois la première fois que je l'ai rencontrée, ouais. c'était l'évidence c'est le, le... le premier date le premier date c'était pour moi, une, une, c'était une évidence. Qu'est-ce qui était évident C'était tout. Tout est évident euh, son attitude, son sourire, son comportement, euh, ses, euh, sa discussion. Euh, tu vois, ses, ses attitudes. Enfin, tout, tout, tout était évident. Vraiment, c'est en mode OK. Euh, évident que tu pouvais avoir des sentiments pour elle. Ouais. Est-ce que ça a été évident de, de lui confier euh, là d'où tu venais, euh, ton, ton ancienne relation Est-ce que tu l'as fait Ouais, non, je pense qu'elle connaissait déjà. J'en ai déjà parlé avant, parce qu'avant qu'on se rencontre pour la première fois, on discutait, on discutait pas mal par, euh, par chat euh, interposé. C'est euh, pas quelque chose que tu lui as caché, en tout cas. Mmh. Ah non, moi, j'ai rien caché du tout, du tout, du tout, du tout. Mais, euh, ouais, mais, euh, mais le truc, c'est qu'autant... Vraiment, je, je suis vraiment tombé amoureux. Autant elle était déjà en couple avec quelqu'un, donc c'était pas pas possible de me mettre avec. Euh, Attends, quand c'était évident, avec, euh, ouais. elle était pas. Je dis, ouais, c'est vraiment, c'est j'ai eu le coup de foutre, tu vois, mais elle était pas libre. Donc, euh, c'est <rire> la vie, quoi. Ah bah heureusement que je sais que ça finit bien parce que je serais embêtée là sinon Ça, ça finit bien pas pour tout le monde ah ben, Est-ce que tu as été le moteur d'une rupture je Ken pense, Non je pense pas que j'ai été le moteur de rupture, non. ça allait déjà très mal dans, dans, dans son couple et euh, je pense que si aussi elle cherchait à, à avoir d'autres mm. horizons, à voir d'autres personnes, c'est aussi que ça devait pas aller, euh, aller dans son couple. Est-ce que j'ai été le moteur de sa rupture J'ai jamais entraîné sa rupture, j'ai même tout fait pour qu'il... Euh, j'essaie de rester ensemble le, le, le plus possible. J'essaie en tant qu'ami de l'aider euh, à faire en sorte que son couple marche en lui donnant des conseils pour faire en sorte que ça marche. ouais Je suis un peu con. Ça, ça existe euh... Euh... Non, mais tu avais déjà des sentiments pour elle Oui, bien évidemment. On est en train de baiser la bouche avec Elodie <rire> Oui. C'est super... con. c'est pas... Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si, ça existe. Oui, mais non. là, c'est vraiment le... Écoute voilà, moi... Dis les termes. Non, Franchement, non. Écoute non, mon... On écou... va Écoute mon sujet. raisonnement, d'accord Écoute mon raisonnement. Si jamais, dans ma tête, si jamais elle quittait l'homme avec laquelle elle était actuellement, sans avoir tout fait pour essayer de sauver leur couple, peut-être qu'en se mettant avec moi, elle aurait eu des regrets... Elle aurait dit, peut-être que j'ai pas tout fait, peut-être que j'ai pas tout tenté. Tout. Donc, c'était dans mon intérêt personnel d'essayer de l'aider à faire en sorte que son couple fonctionne. Oh. Et si... Elle a tout tenté et que ça n'a pas fonctionné et que son envie c'était quand même de se séparer et de se mettre avec moi. Alors à ce moment-là, on partait sur une relation ah. qui était beaucoup plus. C'est vrai, ouais. ça, mais c attends. C'est un jour de versus. Avocat du diable ici. Tactique, Paris. D'un autre euh... côté, tu as donné des, des bons conseils. Enfin, tu, tu as été euh, présent pour l'encourager à continuer sa relation. Bah, J'ai partagé mon histoire parce qu'elle vivait exactement ce que moi j'avais vécu. Oui. Est-ce que quelque part, euh, le fait voilà de partager avec toi quelle quel est cette euh, ouais. voilà cette euh, cette relation amicale à ce moment-là avec toi, quelque part, tu as été de si bons conseils et si présent et si gentil, elle a dû se dire, mais cet homme-là, vraiment C'est ça l'option select. <rire> et ben voilà, <rire> voilà, il ah, l'a ouais. dit ah, ouais. C'est ça l'option select, bien entendu. C'est là, voilà. là où le malin euh, <rire> Le côté e-sport e qui a dessus. C'est euh, voilà. là, là, là où il genre... y a le côté e-sport parfois essayer de faire le bien ah. autour de toi ça oui. voilà. ça, te, ça, ça, te, ça te sert t'es pas obligé Évidemment, de de pourrir manière... un truc pour obtenir ce que tu de peux. manière désintéressée hein ouais. un non, petit vas-y viens de l'avouer c'est bon, <rire> bon ouais. Parce que je, dis, je dis un petit peu un petit peu un peu désintéressé quoi ben, il s'était rien passé avec elle jusqu'à présent donc globalement je ne perdais rien il y avait rien qui avait été créé par une relation d'amitié que j'aurais pu garder tu vois mais euh, oui enfin pour, pour moi j'ai enfin je j'avais le coup de foot, quoi, tu vois, mais à aucun moment, euh, tu vois, je n'ai poussé à la faute de ouais, quoi, que ce mais c'était ton meilleur rôle bon à jouer, dire. je pense. Ce que tu as fait, bah, C'était la meilleure chose à ouais. faire, ouais, et ça fait, vraiment... ça, aurait pu, ça aurait pu finir aussi en friend zone, tu vois, oui, ça aurait pu. Après, ouais. euh, si ouais. tu lui avais plu, autant qu'elle t'avait plu, il euh, y avait peu de chance. Comment voulais-tu que je le sache ah ben... C'est une super illustration euh, de, de, du message qu'on essaye de, de, faire de, pas, de faire passer. Parce que là, on se rend compte de quoi. À chaque fois qu'on vit les ruptures comme quelque chose de, de terrible, comme un drame dans notre vie, ça veut dire qu'on n'est pas triste. Bien sûr qu'on est triste, mais ce n'est pas un drame. C'est-à-dire que là, on voit l'exemple de deux ruptures. Euh, la tienne, Ken, et celui de, de ta femme, euh, qui allait devenir ta femme, qui amènent au grand amour. Et je crois vraiment qu'il faut commencer à voir les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est l'opportunité de pouvoir enfin rencontrer l'évidence. Mmh. C'est chouette, je trouve ça super beau. Oui, mais faut <rire> il faut accepter, <rire> euh... accepter d'être seul à un moment donné aussi, d'ouvrir de, de, l'opportunité ah oui. à ah cette oui. fameuse nouvelle oui. rencontre qui est... Enfin, on ne va pas se mentir, Elodie, euh, c'est une promesse qui est pleine d'espoir, certes, <rire> mais il faut y croire, il faut y croire. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui a vraiment envie de ressentir et vivre l'amour n'y croit pas, au fond. Ouais, ouais, ça, on se fait croire parfois qu'on n'y croit pas parce qu'on on a peur que ça n'arrive pas, on a peur d'être déçu. Mais je crois qu'au fond, nous, on y croit tous quand même. Tellement de tellement de personnes, ne serait-ce en France, en Europe, on croise tellement de gens. Peut... Enfin, C'est ouf. En plus, maintenant, entre les réseaux sociaux et, et, et toutes les applications que l'on peut avoir... Il y a tellement moyen d'ouvrir nos cercles de, de, cercle de rencontre et de relation. C'est enfin, très peu probable qu'il n'y ait pas quelqu'un qui te corresponde, qui t'attende quelque part. Et c'est très peu probable que tu, ne, que tu ne tombes pas dessus. En tout cas, évidemment, à partir du moment où tu t'ouvres un tout petit peu à, à une relation. C'est sûr que si tu es 100% fermé, tu ne verras, tu verras jamais rien arriver. C'est dur d'être 100% fermé. Oh, hein. bah, tu sais, moi j'étais full amoureux au, au lycée. Hein. Je pense qu'il n'y a aucune meuf euh, qui, qui a vu quoi que ce soit. <rire> <rire> qui a eu quoi que ce soit, Le mec qui a envisagé le fait euh, de sortir avec moi un jour, hein, tu vois. Donc, euh, autant. Qui t... a su que tu voilà, exactement. Exa Mais non, tu décolles. T'étais comme ça. On est des bons amis. Moi aussi, j'étais comme ça. Ouais, voilà. <rire> moi, j'ai été full amoureuse euh, d'un mec, euh, voilà, au, au lycée. Je, on a dû s'échanger deux mots. c'est mots au total. Ah ouais. Ouais. Mais je crois qu'il était aussi amoureux de moi, quand même. Mais je Moi, sais pas ma sensation. Mais... <rire> Il s'est jamais rien passé, c'est dommage. Moi j'ai eu un coup de foot pour, pour ce que je considère être la, la plus jolie de mon lycée, grâce elle à une le, pote, Quelle J'ai réussi à sortir avec elle, ça s'est très mal fini. Euh, parce qu'en fait, moralité, on, moralité, genre <rire> moralité, j'ai regretté, j'aurais pas dû parce que une fois avec elle, j'assumais pas, je bégayais, j'étais là en mode. Euh, euh, j'ai l'impression que tout, tous les producteurs étaient <rire> sur nous quoi, sur moi en mode. Tu bah, c'était quelques... la plus belle nana du lycée. C'est la mode. Euh, selon moi, selon mes critères, la mode. Et j'ai bégayé quoi, j'ai bégayé fort même donc. Oh, oh dear. Oh dear. Oh avec dear. En train d'y repenser, ça me... Gossip girl. Ah, ça, me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me termine. Mais bon. Oh, moi, tu. Ouais, bon, tu l'as fait. Voilà, parce avec... que <laughs> nous, on n'a rien fait. Ouais, tu vois, c'est comme là. la en train de te plaindre, là, sérieux Sans déconner Ouais, sans <rires> déconner. <rire> bueno, moi, le mec en question, je ne l'ai jamais embrassé. Hein. Rien. Ah ouais. Nata. Enfin, oui, il ne m'a jamais embrassé. Enfin, moi, on ne s'est jamais embrassé. Il y avait aussi un problème de timidité de son côté, je pense. Ah. Je... Bon, on a quand même échangé deux mots, quoi. Enfin, il aurait plus se rendre compte. <rire> compte que, que... <rire> ouais, en deux mots, quoi, en mode ça va. Il aurait pu se rendre compte qu'il y avait quelque chose, quoi. Qu il y, avait, qu il y avait clairement quelque chose. Mais euh, avant qu'on avant qu'on accueille notre notre témoignage, parce que je vois que notre invité du jour est, dispo, est arrivé, ouais. euh, je voulais juste parce que tu disais, voilà, euh, il, il faut quand même garder la, la porte ouverte. C'est des fois, on se dit non, je ne suis pas prêt, je suis pas. Enfin, moi, je me suis dit après ma, ma, ma dernière rupture, euh, en tout cas, dans les premiers mois, j'y pensais tous les jours. C'était un tel traumatisme que j'y pensais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si je n'avais pas envie d'y penser tous les jours. Hein, je n'ai jamais été en dépression. Euh, J'ai eu, eu de la chance là dessus, Absolument. mais, mais même, même sans être en dépression, j'y pensais quand même tous les jours. Tu vois, parce que c'était une histoire qui m'a trop choquée. La façon dont on s'est séparés, ça m'a beaucoup atteint. Et quand j'ai rencontré, euh, rencontré André, donc, euh, mon, mon compagnon actuel, mm -hmm. tu m'aurais dit est-ce que tu es prête à revivre, ou plutôt à vivre l'histoire d'amour de ta vie Parce qu'on pourrait le formuler comme ça, maintenant je le, je le vois comme ça, tu vois. Je t'aurais dit bah, non, clairement, je suis en train de faire le tri dans mes bagages. Tu vois ce que je veux dire donc, Et pourtant, même et si j'étais en train de faire le tri. Ouais. Même s'il habitait à des milliers de kilomètres, même si tout un tas de, de difficultés, tu vois. Donc on revient au truc des situations, euh, l'environnement qui n'est pas, euh, pas forcément Presque favorable. Qu'est-ce que tu acceptes du passé de l'autre et de est -ce, est ce que lui il accepte de ton passé aussi Alors moi de, de prime abord, euh, je lui ai dit quasiment tout de suite, je l'ai raconté la dernière fois, que voilà, j'avais des bagages et que c'était pas, pas clean et que j'y pensais encore très souvent que j'avais ce traumatisme-là. Et lui aussi avait certains bagages, tu vois. Mais ça ne nous a pas empêché de commencer à construire quelque chose ensemble. Et je trouve ça marrant, parce qu'à raconter, on pourrait se dire, mais elle n'était pas prête, parce qu'elle n'avait pas fait le deuil, tu vois, elle n'avait pas, pas tout mis en place quelque part, tu vois, mm -hmm. avec même ma confiance en moi. Et, Comment t'expliques ça, Eddie Après, ce n'est pas un processus forcément mentalisé. Moi, je crois que le mot que tu as, as utilisé tout à l'heure, qui est le mot ouverture, c'est autre chose, c'est-à-dire s'ouvrir à ce qui peut se passer à l'intérieur de soi et ce qui peut se passer avec quelqu'un, sans présager de « ah, c'est bon, je suis prête pour une relation euh, engagée ». On n'a pas forcément besoin de le décréter, tu vois. Euh, la question d'ouverture, c'est « bah tiens, je me surprends même moi-même ». Je me surprends à ressentir, euh, ça peut être le corps, ça peut être des petits battements de cœur, ça peut être tout ça, ça peut être progressif aussi. Euh, et on peut, en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, en étant ouvert au fait que ça se passe, plutôt que de se dire « je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête je... », on peut être surprise par la vie, tu vois. Et, et je crois que euh, y a effectivement, parfois on a le cœur fermé, euh, et souvent après une rupture et donc il faut le, le temps que ça prend, mais on ne sait pas forcément toujours dire quand notre cœur est en train de s'ouvrir. Ouais. Donc on n'a pas besoin de le décréter. Et à ce moment-là, bah, on est juste ouvert à la vie. On est juste ouvert aux rencontres, comme tu disais tout à l'heure, Ken. On est ouvert aux rencontres, à la vie et à ce que ça peut nous faire. Et on écoute surtout ce que ça nous fait. Et Ça là, on peut ouvrir encore, euh, et les perspectives, du coup, la preuve peuvent être. Euh, Parce que moi, j'étais carrément ouverte à la vie, par contre. T'es hein. euh, <rire> ouverte à la vie, toi <rire> Non, mais ouais. dans le sens où, euh, euh, on s'est rencontrés lors d'un voyage, on revient oh. euh, sur le, le coup des voyages, ouais, à l'E3, tu connais bien, bah, euh, oui. du coup, euh, Ken. Los Angeles. Los Angeles Ça ouvre à la vie, hein, j'en connais plein hein, <rire> aussi hein, qui sont ouverts à la vie à l'E3. mais hein. <rire> <rire> on ne sait pas ce qu'il y a derrière, je ne pas. Faire, mais euh, ouais, ouais, donc, donc dans... moi, je... comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais envie de voyager, j'avais envie de danser, j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes, mais j'avais pas... Pour moi, j'étais pas prête à repartir dans une relation après sept après ans, après la façon dont ça s'est fini, et encore moins dans une relation avec quelqu'un qui n'habitait pas dans le même pays. Mais je pense que du coup, ouais, ça peut être un petit message d'espoir aussi de gens qui se disent que... Euh, je ne suis pas prêt ou encore, euh, voilà, je ne me suis pas encore tout à fait remis de ma rupture parce que c'est ça aussi. C'est que moi, je me, vraiment, je vais vous dire la vérité, ma, ma, ma rupture, j'ai continué d'y penser quasiment tous les jours pendant trois ans. Et j'ai rencontré André, on s'est mis ensemble au bout de, euh, à, enfin après huit mois. Donc en gros, pendant deux ans et quelques, j'y pensais encore très souvent. Et il le savait, hein, je lui disais... Ouais. Euh, parce que c'était pas. Euh, ça m'empêchait pas de l'aimer lui. Mm -hmm. Mais j'avais besoin d'assimiler ce traumatisme, de laisser le temps de, de, de l'accepter, tu vois. Après, ça dépend comment tu amènes la chose aussi. Comment l'autre est prêt à. Avec à, sincérité. À, à, comment l'autre est prêt à, à, à, à l'accepter. Moi, j'ai ouais. rencontré Nanou. Je, je venais de me séparer de la nana dont j'ai parlé au début, avec qui je pensais, euh, avant le décès de ma mère, euh, avoir des enfants et, et, et me marier. Pour moi, c'était pas concevable dans mes projets de faire autre chose qu'avec cette fille-là. J'ai réussi à le concevoir avec Nanou, du coup. Et ouais. pourtant, elle sortait d'une histoire compliquée. Enfin, elle était dans une histoire compliquée plutôt. Moi, j'étais en mode, j'ai fait plus confiance quasiment à l'être humain et encore moins aux femmes. Ouais, désolé. Euh... <rire> oh, mais attends, j'ai eu la même. Avec... Voilà. Enfin, tu vois, et normal, et, et pourtant, et voilà. Et pendant encore quelques temps, j'étais encore dans cet état d'esprit où je repensais encore à cette histoire, à ces promesses, à ces enjeux. C'est pas évident de te dire que tu te sépares de quelqu'un, pas parce que tu es plus amoureux de la personne, juste parce que ça va pas bien dans ta vie d'un point de vue personnel et que ça ne colle plus à cause de ça. Tu n'es plus, tu as pu être dedans. Or, avais des projets de, de, de mariage et d'enfants. Et te redire, là je tombe sur une personne qui a potentiellement peut-être envie de ça, qui a, qui a déjà un, un, un enfant, c'était dur. Donc, euh, mais... Ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est se remettre, en fait, il y a deux choses qui se passent, c'est se remettre dans le cœur mmh. et se remettre par rapport à l'ego. Et, euh, et en, en général, on ne sait pas faire la différence. C'est-à-dire mmh. que quand on, on pense à l'histoire ouais. d'avant, on pense à plein de choses, c'est très difficile de se dire est-ce que c'est vraiment encore dans mon cœur ou est-ce que c'est encore mon égo qui, uh, qui est blessé. Et, uh, et du coup, s'ouvrir, comme je disais à la vie, mais on n'avait peut-être pas la même idée. Uh, quand, non, quand on mais disait moi ça. Et je, je, je, je dis s'ouvrir <rire> la vie, oh là là, oh c'est <rire> aussi, <rire> aussi intéressant parce que du coup, ça aide aussi l'ego. Ouais. Et, et parfois, on se rend compte que finalement, ce qui restait comme blessure... Les blessures d'écho, il ne faut pas minimiser. Hein. C'est les plus grosses blessures, en fait. Et on se rend compte, et c'est peut-être aussi ça qui, qui s'est passé. C'est-à-dire que finalement, tu t'es ouverte. Petit à petit, euh, voilà, les choses se sont construites avec, euh, avec ton chéri. Mm -hmm. euh, et au bout du compte, ça veut dire que d'une certaine façon, tu étais un peu prête et tu ne le savais pas. Oui, mais je ne le savais pas. C'est ouais. vrai que c'est dur. C'était un message aussi, quelque chose dont, dont je trouve ça important qu'on parle aujourd'hui, parce qu'on dit toujours... voilà. Est-ce que je suis prête à rechercher l'amour Parce que, par exemple, s'inscrire sur une appli, tu te dis, il bah, faut que tu sois prêt. Tu vois donc, euh, en tout cas, euh, moi, je n'étais pas forcément sûre. Mais, mais le message positif, c'est que même quand on n'est pas sûr, donc si parfois, on va aller à la rencontre d'une nouvelle personne ou qu'on va s'inscrire en disant, peut-être, je suis prêt, bah, peut-être que déjà de se dire peut-être, c'est un oui. Part. Pour, pour, pour s'inscrire, comme tu disais, à une appli après une rupture, je crois qu'il faut être prêt à deux choses. Il faut être prêt à être le plus sincère possible vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis de l'autre, ouais. et être prêt à être ouvert aux surprises de la vie, et être prêt à être ouvert à ce qui se passe en nous, même quand on ne s'y attend pas. Ouais. Ouais. Ouais, bon, c'est un message positif au final, parce qu'on est tous autour de la table. Donc, <rire> euh, même, après, euh, même après toutes ces ruptures, et du coup, d'ailleurs, on va accueillir notre invitée de la semaine qui, elle aussi, a connu une, une rupture. Elle, elle est là, normalement, et elle s'appelle Eden. Eden, est-ce que tu es là Oui, je suis là, oui. Bonjour, comment tu vas Salut, bonjour Eden. <rire> bonjour, ça va bien. <rire> bon, on est ravis de t'accueillir sur ce petit Love Talk avec Mythique. Euh, donc, le, le sujet de la semaine, tu, tu as peut-être suivi Eden, c'était la rupture et comment on retrouve l'amour il va falloir qu'on oui. qu te pose la question. Est-ce qu'il y a une rupture en particulier euh, qui t'a marquée, euh, Eden Alors, euh, oui, la rupture euh, juste avant ma rencontre avec euh, mon compagnon actuel. Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous. <rire> euh, C'était une histoire euh, assez particulière avec un homme que j'ai énormément aimé. On est restés quasiment quatre ans ensemble. Ok. Et, euh, et cet homme avait un gros problème puisqu'il n'arrivait pas à rester fidèle. Ah, ah bah effectivement, c'est euh... un problème. Un petit souci. C'est un, un souci. Oh, ouais, Alors, à moins que, que tu n'aies que oh, pas de problème avec ça. Mais à partir c est, c est du moment où tu en as un... Euh, oui. C'est vrai, tu peux ne pas avoir de problème avec ça. Ah, y a chacun chacun <rire> sa relation. Mmh. On, voilà. on, nous, on ne juge plus, là. C'est terminé. Vrai. Mais oui, donc, euh, il t'avait été infidèle, Eden oui, plusieurs fois en fait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre parce que c'était un manipulateur euh, en or. Hein. Il arrivait à me faire croire tout et n'importe quoi. Il, Donc te, il infidél... arrivait à t'embobiner Ses infidélités, ont duré. Durait... Oui, oui, il arrivait à m'embobiner, puis ça a plusieurs années quand même. Hein. Ça durait duré quasiment quatre ans et demi. Alors attends, euh, vous êtes restés ensemble quatre ans et il t'a trompé pendant les quatre oui. ans Oui. Ah ouais Et tu l'as su au bout de oui, coup, oui. combien de temps euh, je l'ai su au bout de trois ans et demi, en fait. Euh, c'est une de mes amies qui m'a avoué la vérité, puisqu'en fait, il avait une vie cachée avec euh, un enfant, euh, une <rire> compagne dans un autre pays. Ah ouais, ah ouais c'est le level, level, level max. <rire> Mais du coup, ton, oui. a, ton, ton ami l'avait cramé, comme on dit Enfin, Ouais, en fait, euh, bêtement. Ce, cet homme-là était d'origine espagnole. Euh, par amour pour lui, j'ai fait venir son frère en France. Euh, parce qu'il voilà, me cachait tous ses mensonges en disant qu'il était malheureux, parce que son frère n'était pas là. Du coup, j'ai fait venir son frère, et puis son frère ben, s'est tapé une, une de mes amies. Quoi. Ah ouais. Et son frère n'était pas au courant qu'il mentait. Ouais. Donc ça s'est passé comme ça. D'accord. Et à partir de ce moment-là, est-ce que tu as décidé de mettre un terme à la relation euh, oui, j'ai essayé, mais euh, c'était compliqué parce que l'emprise était quand même euh, bien présente, j'avais beaucoup de mal à croire que c'était vrai, ouais. donc je suis rentrée dans un mood euh, vraiment malsain où je me suis mis à, à tracer toute sa vie en fait, hein, dans les moindres détails pour, pour être sûre de ma décision ouais. et, euh, et au final la vie a fait que je suis tombée gravement malade. Ok. Et c'est lui qui a pris la décision à ma place. T... C'est qu lui a claqué qui a la porte. Ouais, ouais, ouais. À, à partir du moment où il a su que tu es tombée malade Oui, tout s'est passé en même temps, en fait, sur un laps de temps de trois semaines à peu près. Et, euh, et sur la fin, en fait, où j'arrivais à toutes mes découvertes qui étaient juste innommables, j'ai découvert ma maladie et lui est parti en disant qu'il ne voulait pas vivre avec quelqu'un de malade. Waouh, oh. mais c'est le champion Alors, du monde, wow. sans déconner. On n'est pas dans le jugement, mais. On n'est pas dans non, le ju pas, on on pas pas dans jugement, mais jugement, mais Eden, excuse-moi de le dire, mais il est infâme, lui enfin... Non, mais j'ai envie de juger très fort euh, cette, euh, <rire> cet homme que j'aurais envie d'insulter. Euh, si je n'avais pas cette bienveillance et cette parcimonie. Et cette parcimonie. Non, mais c'est fou, là, il n'y a rien à sauver, c'est pas possible. Non, non, non, il n'y avait pas grand-chose à sauver. Et puis le, le pire là-dedans, c'est que, comme je vous disais, ça a duré 4 ans. où On passe les détails des violences diverses et variées, hein, évidemment, parce que ça allait avec le combo. Ah ouais wow. et, euh, et du moment où il est parti, en fait, moi je suis rentrée en protocole de soins, bah, le harcèlement a commencé. Ah ouais Attends, de sa part à lui De sa part, ouais. Donc il t'a largué à bon, ce moment-là, on est d'accord Oui et, et après oui, oui. ça, vous êtes resté en contact euh, Non, non, non. Euh, bon, il, il a pris ses affaires tout de suite, il a quitté mon appartement. Moi, du moment où il a pris la porte dans un sens, il ne la prendrait pas dans l'autre et ça m'arrangeait parce qu'il euh, m'a enlevé une épine du pied. Mmh. Et sur le moment, j'avais autre chose sur laquelle me concentrer. Et je pense que le fait qu'il ait perdu un peu sa proie, entre guillemets, et eh bien, ouais. ça lui a pas plu, donc le harcèlement a commencé et a duré pendant un an. C'est un une décision judiciaire qui a fait arrêter tout ça. Oh, as ah, t'as dû ouais. aller jusque-là ouais, ouais. Oui. Non, bah, oui, vais, parce que ça a été très très loin dans les violences, dans, dans le harcèlement. Enfin, C'est innommable en fait, tout ce qui s'est passé. Ouais, bah je, je, je, je ne fais qu'imaginer, euh, vu ce que tu nous décris, ça a l'air assez infâme, mais, mais tu as bien fait de prendre les, les décisions nécessaires, en tout cas pour ta sécurité, aussi au niveau de, de la justice. Et dès, je suis obligée aussi de te poser la question parce qu'on aimerait connaître euh, la suite. Est-ce qu'il y a une suite après euh, Est-ce qu'il y a eu... Euh, une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un pour pour pour t'aider plutôt que cet individu euh, dont on ne veut pas euh, plus de description tellement il est horrible. Alors oui, il y a eu la rencontre. Ah, ah donc euh, la voilà. La, et elle a la, rencontre. la rencontre avec un L et un Avec un sourire. Moi j'ai entendu de le fait. sourire. Oui, du coup euh, ça s'est fait par mythique. Donc moi j'étais pas du tout pour et euh, ma maman à l'époque m'avait dit mais au moins euh, pour rencontrer des amis puisque j'étais assez isolée du coup suite à cette relation ouais. Ouais, ouais. Elle m'avait dit mets-toi sur un site de rencontre comme ça euh, tu rencontreras des gens près de chez toi de ouf. Et, euh, et là j'ai rencontré euh, l'homme de ma vie <rire> alors non seulement tu l'as écouté et donc tu t'es inscrite et au bout de combien de temps vous oui. avez discuté avec comment s'appelle-t-il alors il s'appelle Julien et, euh, et c'est assez drôle parce que j'ai pas eu le temps de finir mon profil. Comment, ah ça, ouais, <rire> comment ça Comment <rire> <rire> ça en fait, je m'étais jamais inscrite sur des sites comme ça. J'avais aucune connaissance de comment il fallait faire. D'accord. Du coup, j'avais mis mon, mon vrai prénom avec ma vraie adresse. Enfin, et une, et une photo sans filtre. Un truc un peu débile. <rire> et, une et une photo sans filtre, <rire> évidemment. Voilà, bah, tu vois, c'est ça. C'est la photo sans filtre. Voilà. <rire> Cherche pas Eden. Hein. Cherche pas. t'étais en train de le créer ou euh, t'avais laissé en plan et t'allais y revenir <rire> Non, j'étais vraiment en train de le créer. J'étais en train de compléter les rubriques. Et là, j'ai reçu un message tout de suite en disant Mais euh, Eden, attends, mais il n'y a pas 50 000 Eden près de chez moi. Ah ouais. Je vais aller voir sur Facebook. <rire> Et en fait, on habitait à côté. Ah ouais, ouais ouais. Donc, Donc on a, a se reconnu Oui, oui oui. Ah, D'accord. OK, alors vous Ouais, parce que sinon tu sais, c'est en mode je marque mon adresse, il est déjà en bas de chez moi. <rire> <déjà été là. rire> alors non, il t'a reconnu, <rire> mais euh, vous étiez déjà rencontrés Est-ce qu'il y avait déjà eu des interactions pas du tout, en fait, c'est ça qui est qui est marrant, c'est qu'on s'est croisé toute notre vie. Je connaissais son frère, enfin, on, on wow. traînait dans les mêmes endroits, ah oui, d'accord, mais on s'était jamais rencontrés. Ok, donc vous étiez croisés sans jamais vous adresser la parole, alors. Tout à fait, oui. Et alors, il t'a, il t'a reconnu, il a reconnu le le, le prénom. Est-ce que lui, est-ce qu'il t'a avoué qu'il t'avait déjà eu dans le. Le viseur avant Est-ce qu'il t'avait repéré avant de venir te parler, Eden Eh <rire> bien non, même pas, parce que comme je vous dis, on s'était croisés. On sait qu'on était au même endroit au même moment, mais on ne se rappelle pas ni l'un ni l'autre. Ok. Mais quand il t'a vu je sur l'appli, que... il, a, il, a, il a flashé Un peu, ouais. <rire> <rire> il t'a écrit quoi en premier On veut savoir. Mais il m'a écrit vraiment ça, il m'avait dit, d'ailleurs ça m'avait fait peur, il m'a dit, je vais aller checker Facebook tout de suite. Je me suis dit, mais putain, ça y est, je tombe à nouveau sur un détraqué quoi. <rire> ça fait un peu penser à ça, je dois bien t'avouer. Ouais. ouais, ouais, du coup, j'avais eu peur, et puis au final, ben, on a commencé à discuter un peu via mythique, et puis on est passé tout de suite par Messenger. Mm. Puis on a parlé euh, quasiment toute la nuit. Ah, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs, enfin... C'était trop chouette. Ouais. Plutôt, de, plutôt, vous êtes retrouvés sur les, les points communs, alors, euh, les valeurs, vous avez de la même passion peut-être euh, Même passion, non, c'est un grand fanatique de foot et pas moi. Et pourtant, c'est un gars bien. Euh... Je compatis. Non, mais euh, oui, sur les valeurs et puis sur l'histoire au final, parce qu'il sortait d'une histoire difficile lui aussi. Donc, on se retrouvait vraiment dans notre, dans notre souffrance et dans notre manque de confiance aussi, puisqu'on était dans les attentes, dans la même chose. Ouais. Vous en avez parlé, ça, euh, très rapidement Oui, tout de suite. La, la première fois qu'on s'est vus, euh, donc à peu près sept euh, jours après notre première prise de contact, okay. on s'est posé près de chez nous et euh, ça a dû durer, euh, je sais pas, plus de trois heures. Et, euh, et on s'est dit, en fait, ce qu'on était réellement. Donc lui m'a énuméré tous ses défauts, ce qui aurait pu faire peur, parce que c'était d'une brutalité assez franche. Défaux. Bonjour, j'aime le fruit. C'est un peu ça aussi. Ah c'est marrant. Ce n'est pas un défaut. Et premier date, euh, liste des défauts. Allez, c'est parti. Ouais, ouais. Mais il faut, c'est important. Hein. Ouais. Bah, j'ai trouvé ça super au final parce que vu que je sortais de cette histoire compliquée, mmh. je voulais savoir où j'allais mettre les pieds. Et je voulais surtout rencontrer quelqu'un qui voulait construire quelque chose. Et surtout que mon état de santé euh, ne s'étant pas amélioré. Mmh. Je voulais pas perdre de temps dans une relation futile. De ouf, de ouf. Ouais, donc c'est pour ça que Et tu l'as coup... rencontré assez vite, enfin assez vite, une semaine quand même. Il a passé une semaine en bas de chez toi du coup. <rire> <rire> non, même pas. <rire> ouais. Non mais oui, il y a clairement une urgence de vivre en fait. Enfin, moi, ma, ma déduction à tout ça, c'était que euh, j'avais pas voulu voir les choses et mon corps, mon corps a parlé en fait à la place. Mais quand il parle, généralement, il met du temps à se taire. Mmh. Du coup, je, je voulais vraiment euh, rencontrer, pas un aidant, je, je voulais pas ça, mais vraiment un accompagnant, quelqu'un sur qui je pouvais compter et euh, en qui je pouvais avoir confiance. D'où Ouais, quelqu'un qui allait t'épauler là où avant t'avais quelqu'un qui t'a complètement... Euh, délaissé. délaissé euh, Dénigré. Non respecté. Tout à fait. Euh, ouais. et, et comment il a réagi à, à ça, enfin à, à, à, à ta maladie, ton, ton nouveau conjoint Julien Comment il a réagi à ça bah, Très bien. Très très bien au final puisque je lui ai dit tout de suite la vérité. Et, euh, et tout de suite, au final, il a réagi euh, comme il fallait. Il m'a dit qu'il serait présent et que, et que voilà, je ouais. pouvais compter sur lui. C'est le foot, ça. C'est le partage. C'est <rire> valeur, valeur valeur les valeurs du football, ça du, football, valeur, du football. Non, mais la, je suis d'accord. On n'abandonne pas un coéquipier dans ce sens-là. Voilà. Euh... Vu, la haine que as dit. c'est n'importe quoi ça mais Non, j'essaie je, je, de trouver, la, de, de mettre un, le doigt sur la valeur en, en question. Bah, J'avais déjà tout, tout, tout trouvé. <rire> euh, continue, Eden. <rire> Donc ouais, il t'a tout de suite soutenu. Et euh, est-ce qu'il n'y euh, a eu aucune once de peur que du soutien de sa part En tout cas, c'est ce que t'as ressenti Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Après, on a pu en discuter par la suite. Effectivement, il y, y a eu de la peur et c'est normal, puisqu'il ne savait pas non plus où il mettait les pieds, puisque même moi, je ne savais pas où je mettais les pieds. Ouais. Mais euh, tous les deux, on s'est construit là-dessus. Il m'a accompagnée dans la maladie. Et puis au final, il a pu prendre des renseignements aussi auprès des équipes médicales pour pouvoir se rassurer également. Ouais, c'est bien. Notre, il a, il a fait... notre relation a continué comme ça il a vécu le, le truc, enfin il s'est impliqué quoi, comme un vrai partenaire. Parce que c'est ça le, le, le mot, je pense, euh, qui, qui illustre bien votre histoire. C'est euh, partenaire, dans tous les sens du terme. Tout à fait. Ça, ça, ça, ça je, je suis toute... Euh, ah, et du coup, cette relation avec Julien, on en est où aujourd'hui qu <rire> L'évolution, qu'est-ce qui se passe qu il y a... Comment ça a évolué Alors, on en est où aujourd'hui Ça fait quasiment trois ans qu'on est ensemble. Voilà. Let's go. Ah. <rire> on vit ensemble depuis deux ans et demi. Voilà. Let's go. Non, non. <rire> on voyage beaucoup et puis euh, depuis le 22 octobre, on est les heureux parents d'un petit garçon. Ah. Ah. Voilà. Ah. Let's go. <rire> Ça qu voilà qu'on ah veut... Bah là, là, là, je disais partenaire. Je pense que dans la vie, il n'y a pas plus grand partenaire que un la f... personne avec qui tu as Tu te voilà Non, mais tout de suite, <rire> <quoi>. Mon Dieu. <rire> Donc là, tu as commencé ta nouvelle vie de maman, alors... Euh... Oui, tout à fait. Waouh Bah écoute, j'ai l'impression que c'est que du positif, euh, au final. Bah oui. Oui, c'est que du bonheur. Sincèrement, enfin, on me l'aurait dit il y a cinq ans en arrière, j'aurais pas cru. Et euh, ici, en fait, il faut toujours espérer parce que avec beaucoup de communication, d'amour et de confiance, on arrive à tout. Ouais, de ouf. Ouais, et Je crois que le secret c'est ça. Est-ce que tu, tu regrettes euh, ce qui s'est passé dans ton passé Est-ce que tu penses que tu en as appris Est-ce que ça nourrit ta relation aujourd'hui Ou en tout cas, est-ce que ça t'a permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui avec Julien Ah oui, tout à fait. Aussi difficile que ça a pu être, aussi douloureux que toutes ces épreuves ont été, euh, je ne serais pas la Eden d'aujourd'hui si je n'étais pas passée par ça. Et, euh, et malheureusement enfin, mes critères amoureux on va dire ont évolué grâce à cette relation toxique ouais. parce que les paillettes dans les yeux ça va bien ça minute mais c'est mmh. pas ça qui crée une relation stable de, de, ouais, de... ouais. ouais c'est sûr non mais ça, ça te permet peut-être de mettre encore plus de valeur à ce que tu as aujourd'hui avec Julien ah oui oui ah ben je sais que c'est inestimable parce que voilà, des, des partenaires, on peut, des, des copains, on peut en avoir plein, <rire> on peut rencontrer des hommes tous les jours. Mais son homme, celui qui nous est destiné, c'est qu'une fois. Et là, c'est lui. Et c'est lui. Ouais, c'est mais... un peu comme un <rire> mariage. Oui, je le c'est voilà, lui. exactement. C'est génial. Merci, Eden, pour ton témoignage. Merci, oui, merci pris le temps de, de revenir sur, sur ta rupture pour aussi nous permettre de mettre encore plus de lumière sur ta belle relation aujourd'hui. Ben merci à vous. Merci de m'avoir donné ce temps de parole. On te souhaite tout le bonheur du monde avec lui. Et le et foot, et le, foot et... le foot, le foot. Non, et avec votre <rire> le enfant foot. et, euh, et, euh, et dans, dans la continuation que tout, que tout se passe très bien et que maintenant tu sois heureuse et que tu te, te remettes peut-être de oui. ta maladie. On te souhaite ça aussi, on peut On pourrait, oui. On pourrait, ok. Bon, on va t'envoyer plein d'ondes positives en tout cas. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Merci, à très bientôt Eden, merci à toi. Attends, wow. De... Euh, bien. From infamie to, euh, to bonheur, quoi, cette tout bonheur, quoi. histoire. bonheur. J'ai l'impression, tu sais, je me suis mis un... C'est pas un pansement, mais c'est un... Ça m'a fait du bien cette histoire-là. Je me suis mis un filtre d'amour, ouais, là. C'était trop bien cette histoire. Ça démarrait très mal, j'étais prêt à rentrer sur le ring et à mettre des, des coups, j'avais pas envie de mettre des coups, quoi. moi, j'étais ah ouais, en train de m'enfoncer dans mon... trop énervé, moi, ça m'a trop énervé, quoi. Et à la fin, euh, trop bien, quoi. Ça termine bien, mais il ne faut pas oublier que ce genre de relation, ce n'est pas malheureusement un cas qui est très, très isolé. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et bon, Il faut, faut aussi savoir faire confiance à son entourage. Là, c'est son entourage qui l'a un peu prévenu ouais. qu'il y a, qu a quelque chose qui n'allait qui pas. pas. Heureusement, euh, oui. Heureusement. Ça doit être un des pires trucs de s'enfermer ici. Si fort heureusement, ça termine très bien. Ça peut aussi ultra mal terminer. Ok, bon, on va quand même rester sur la note positive, Ken. Mon Ken. filtre d'amour, Ken. Oui, Ken. <rire> que fais-tu de moi, mon ça filtre me, Ça me met hors de moi. Donc, bah alors. oui, non, mais c'est sûr que, que ce genre d'individu, voilà. Mais moi, ce que je retiens, est-ce que j'ai est aussi Julien, euh... Julien BG. Julien sûr. BG. Je retiens que Julien est un BG. Ouais. C'est vraiment un BG <rire> dans la vie. Tous, tous les jours, mais comportement de BG, BG. Julien BG. BG. BG. Mais le, le message aussi derrière, le message de Eden est peut-être ce qu'on n'a pas dit, de, on ne l'a pas formulé euh, ouais. autour de cette table. Avec les, les ruptures que j'ai eues, mmh. euh, je mets vraiment une valeur inestimable. Je sais ce que vaut euh, ma relation d'aujourd'hui, tu vois. Ah bah, pour et... plus de valeur et plus de corps par rapport à ce que tu as vécu avant, c'est normal. Enfin, Mais le truc, c'est que euh, tu peux pas... enfin C'est compliqué de savoir à quoi ressemble le, le vrai amour tant que tu l'as ouais. pas vécu. Par contre, le fait d'avoir ces, ces relations... Euh, qu'on pourrait qualifier d'échecs parce qu'elles se sont terminées, tu vois, mais quelque part, elles m'ont permis de, de, de trouver la bonne personne aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un message à retenir, parce qu'on a parlé beaucoup de ruptures, on a parlé beaucoup de, rupture, parlé beaucoup de, voilà, de sentiments euh, qui étaient un peu compliqués euh, par lesquels on est passé. Mm -hmm. Sans ça, je ne suis pas sûre qu'on arrive à, à se rendre compte euh, d'à de, de, quel point c'est précieux de mais aussi, si tu te rends compte de le... ce que tu veux, de ce que tu ne veux plus, donc du coup, tes choix sont différents aussi. Mais est-ce que voilà, moi je pense que sans tout ça, ah, je ne mettrais oui. pas autant de valeur sur André que j'en mets aujourd'hui et sur la relation qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a vécu, parce que j'ai vécu moi mes trucs, lui il a vécu les trucs aussi de, de son côté, yep. mais, mais si je l'avais rencontré, euh, voilà, dès que, peut-être pas à ma naissance, je ne vais pas exagérer, mais en, en, en grandissant, si ça a été mon premier amour, du coup on n'a pas quelqu'un autour de cette table dont le premier amour est euh, l'amour, euh, le grand amour Non, c'est vrai mais, mais euh, bah, je pense par exemple à... Mais ça arrive, mon frère. Ouais, ton frère Mon petit frère, c'est le cas, il est avec sa femme depuis le collège. Ah ouais. Et ils sont toujours ensemble et ils viennent d'avoir un enfant euh, l'année dernière. Voilà, mon tout premier neveu. Waouh. Wow. Ouais. Et euh, sincèrement, eux aussi sont faits l'un pour l'autre. Hein, parce que ça fait quand même, euh, je ne sais pas combien d'années qu'elle supporte mon frangin. Euh... <rire> et... <rire> Il faut y aller avec son caractère là, euh, je pense qu'ils sont vraiment faits pour s'entendre et ils se comprennent mieux que personne. Et c'est une relation qui marche et qui marche d'autant plus maintenant qu'ils ont, qu ont un enfant, aussi bizarre que ça, ça puisse paraître. C'est pas forcément bizarre Ouais parce que ça, ça change ta personnalité aussi d'avoir un enfant, ça change un peu ta, tes, ton sens des priorités dans la, dans la vie, tu ouais. vois. Et, euh, et je vois, ça agit beaucoup sur mon frère, mais surtout, ça agit beaucoup sur ma, sur ma belle-sœur. Qui vraiment, entre avant la maternité et après, c'est euh, une femme complètement, complètement changée. Quoi. Beaucoup, ouais. plus, beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus épanouie. Et euh, tu vois, il y, y, a, y a des couples à qui ça a ça, bien, ça, ça fonctionne bien. Mais voilà, depuis le collège, on ne sait pas que, combien de temps que ah ensemble. Bah ça fait ensemble un max non, de temps. Hein, J'ai 36 ans, mon frère en a 33 le collège quoi ça 15 ans, ouais c'est ça, c'est plus de 18 ans, presque 20 ans que sont ensemble. Waouh Elodie, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire du coup, pour un petit peu euh, mettre un petit point à, à notre sujet du jour, qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes <rire> les personnes qui sont peut-être encore en, en passe euh, négative, euh, qui, qui se cherchent encore, qui ne sont pas forcément encore remis de, la, de leur rupture, qui cherchent encore l'amour et qui se demandent s'ils vont le trouver qu Qu'est-ce qu que seraient tes, tes mots pour... Bah, euh, pour c'est une voir. passe, justement. La, la rupture, au même titre que les relations, c'est une passe sur le chemin de l'amour et que, et que c'est important de continuer à marcher. Et marcher, c'est en regardant devant, devant. Pas en regardant derrière En regardant devant, oui. Oh, J'aime beaucoup ça. J'adore. <rire> oh, oh, J'adore. Oh, donc on marche en regardant devant, marche droit devant toi. C'est Dory cette qui le dit. Émission sur une bulle d'amour. Marche devant oh oui, Ma, n allez n allez droit devant toi, c'est comme comme Dory. Oui, comme Dory. nage droit devant toi, nage droit devant toi. Donc là, il faut marcher. Tu aimes bien Disney, toi. Je peux te chanter toutes les chansons de Nemo, mais ce n'est pas le thème de cette émission. <rire> Peut-être un Donc, jour. On garde l'espoir et on va de l'avant et on ne refuse pas ce qui nous est arrivé dans le passé. On s'en sert. Pour justement euh, et on ne refuse pas non plus ce qui peut arriver dans le présent <rire> ouverture à la vie ouverture. je le redis on, <rire> voilà on me dit à ah, ouverture à la vie oui on, on est on est sur cette démarche là même oh. si on, on veut faut pas se créer non plus de trop grandes attentes en tout cas c'est euh... pas des attentes c'est juste vivre et, et continuer à marcher parfait super bon alors malheureusement les amis je dois vous l'annoncer on n'aura pas le temps pour le jeu oh Oh. Non, c'est suis c'est quoi, pas de jeu Pas de jeu yeux, oh, oui, pas de jeu C'était une très belle émission pourtant, pas de jeu <rire> Bon, on essaiera peut-être de reprendre le jeu pour la, la prochaine émission on essaiera. On je ne sais pas. Je sais pas du tout si, voilà. on, si on pourra le faire. Euh, bon, c'était un petit jeu sympa, mais on a encore des choses à vous dire. On veut absolument euh, avec Nanix vous parler oui. des bons plans parce que c'est bien beau tout ça de, de donner les bons conseils, mais pour créer des opportunités, il y a aussi euh, des bons plans. Donc on va commencer. Je vais commencer euh, tout de suite. Ça te va Ouais. Peut-être que, peut que aille, on avait vu sur les bons J'ai Un peu je pense. accélérer J'ai ouais, deux euh, minutes. Euh, ça. Euh, non, je, non. non, je vois que j'ai quand même <rire> cinq minutes. Ça, ça va le faire. Euh, non, non, t'as deux minutes pour Oui, le, ouais, oui 3. presque. 3 pour minutes. Le Let's go. Alors, le premier bon plan du 18 au 21 novembre, la 24e édition du Festival international de la photo animalière et de nature oh, à Montier-en-Der, je crois que ça se dit comme ça, en Haute-Marne. Donc, une exposition de photos qui, euh, qui viennent du monde entier, plus de 2000 photos voilà, pour s'extasier peut-être ah, ensemble face à ce, les animaux. Amoureux, tout le monde trouve ça mignon. De Mais de tout le monde trouve ça mignon, déjà, tu n'as ah, pas forcément un point commun. Staveuse. Non, on ne va pas parler de... <rire> le deuxième long, long plan de ce mois-ci, c'est l'Atelier des Lumières à Paris. Et celui-là, il me tente beaucoup. Destination Cosmos, en partenariat avec le CNES. Yes. Du lundi au samedi, de 18h30 à 22h jusqu'au euh, 20 novembre. Donc là, il ne vous reste que deux jours. Euh, cette exposition, elle vous plonge dans un dédale d'étoiles, de planètes. De nébuleuses et de supernova Ken, on approuve de ce côté-là de la table Totalement, totalement. On j'irai peut-être, probablement d'ailleurs. Bah, il te reste deux jours, euh, mon mmh. Ken, donc il va falloir y aller. Il y a Pokémon et... qui sort. Ah ben, bah, il faut choisir. Et tu choix. sais, ce qui commence aujourd'hui, le Beaujolais nouveau. Les, donc des fêtes organisées dans toute la France. Donc, je suis passé <rire> devant un, devant un bar où il, justement ils servaient du Beaujolais nouveau. Euh, donc euh, à Paris, à Lyon. Mais c'est vrai Aujourd'hui, je suis passé. Donc j'ai regardé la date. Je fais Ah oui, c'est le 18 novembre, c'est aujourd'hui. Voilà, euh, du coup Nanick, c'est ce qu'on a le temps Rapidement, rapidement, rapidement bon plan mythique euh, du wine testing. On teste et on boit du vin du côté de Toulouse le 25 euh, novembre. Le 24 novembre le, à Pau, le 25 novembre à Metz et le 26 novembre à La Rochelle. Il y aura un afterwork en ligne et pour finir un atelier gourmand le 27 le 27 novembre du côté de Lille. Ça c'est les bons plans mythiques. C'est les bons plans mythiques, tout à fait. Je les fais à la frame, hein, du coup. Hein. Bah écoute, t'as été génial. Merci à tous d'avoir suivi cette... Merci à Ken. Merci Dina, merci Nanix. Merci à Elodie. Merci Je crois que si on était d'accord sur cette émission, c'est ouais. incroyable. Ouais, ouais, je, je suis content. Pourvu bon, que ça dure Moi j'étais d'accord avec Ken, on était du. <rire> la team bienveillance, la team jugement. Mais on pas tu tout tu non. non aucun voilà. moment non. Bon merci euh, Nanix aussi. Merci, merci. à toi. C'était excellent Dina, je viens oh. te le dire. Aussi. même si tu m'as jugé excellente excellent. euh, du coup la prochaine <rire> fois puisqu'on se retrouve le mois prochain vous savez c'est une fois par mois le Love Talk avec Mythique on abordera le sujet de l'influence des films et des séries oh, voilà. sur les histoires d'amour autant vous dire qu'il y aura des choses à dire et on sera pas ne sera pas d'accord dans un mois on ne sera peut-être pas d'accord merci à vous le chat merci évidemment à Mythique encore d'avoir sponsorisé le Love Talk merci, on Hélène. rappelle dernière fois code promo Love Talk sur Mythique Merci à vous d'avoir suivi cette émission, on se retrouve très très vite et on vous fait des bisous, du love